Bonjour. Ah, bonsoir. Ça y est, on est là. Ouais. Euh, du coup, a priori, vous allez avoir un voix-voix, euh, puisque euh, <rire> l'ambiance le, le, sonore derrière nous ne fonctionne pas. Donc, euh, on va essayer de, de, de, de, de se l'espace, de faire des bruitages derrière pour que ça vous occupe. Euh, bref, bienvenue dans euh, l'épisode 19 de Chronologie des Femmes Artistes. Vous savez, on est sur la saison 2. Et euh, je suis de retour. Oui, en forme. ouais. Ouais. Voilà. Ni, là, ni, là, ni, là. Je me suis reposée. Et je suis là, maintenant. Euh, voilà, bah, écoutez, on, on va continuer. La semaine dernière, euh, 13 bis a sur à, comment on dit, sur eux. Vous Non. Sur... Oh, je ne sais plus le mot. A réussi à, à, à, à faire ce stream tout seul, euh, entre les problèmes techniques et euh, la modération et euh, l'affichage de la frise et tout ça, plus lire, euh, plus comprendre ce qu'on lit, c'était compliqué. voilà tout Mais euh, il a réussi à faire trois artistes. C'est ça, hein Si dis pas de bêtises. Dont une... Euh... Quatre. Oui, euh, je fais quatre. Un, un doublon. Je fais quatre. Ah oui, il y a un doublon. Ouais. <rire> il, y a eu... <rire> il y a eu une, une page lue euh, de manière passionnée qui s'est avérée déjà être dans la frise. Mais bon, ça, c'est un peu le running gag. Euh, on fait bien sûr ça pour euh, vous amuser à la fin. Bien sûr, oh, tout était prévu. Oh, on l'avait déjà fait. Quel dommage. Voilà. voilà. Bien sûr. Euh, donc, lol. lol. Donc, euh, petit euh, rappel pour celles et ceux qui ne sont jamais venus sur ce live. Le jeudi soir, à partir de 21h, on fait une chronologie des femmes artistes. Ça veut dire qu'on place sur une frise une chronologique que vous entrepercevez derrière vous. Euh, derrière nous. Derrière nous, bien sûr. Devant. Bien sûr, derrière, devant, devant nous, mais vous... Devant hein. vous Parce qu'il regarde dans un écran. Ouais, devant derrière vous. Nous. Un écran. Ouais, devant derrière vous. nous. Derrière nous. Parce qu'on est derrière caméra. <rire> Évidemment. C'est vrai logique. Hein. Euh... Et donc comment on fait euh, pour augmenter cette frise Comment fait-on pour euh, vous faire découvrir de, de nouveaux travaux de femmes artistes Eh bien c'est simple, nous euh, passons par Wikipédia, on ouvre des fiches Wikipédia, on lit des fiches Wikipédia et euh, on vous fait découvrir un peu les pratiques, comment elles ont commencé à à travailler, à faire de l'art, etc., comment leur parcours s'est développé ou pas. Euh, et on va euh, trouver ensemble la date de première monstration, qui est euh, la première fois que une œuvre a être, enfin, leur travail a été euh, visible publiquement, ce qui comprend euh, de manière euh, assez large euh, des, un peu tous les supports et tous les prétextes qui étaient bons à montrer son travail. Donc ça peut être des publications, ça peut être des expositions, ça peut être euh, euh, plein de choses. Ou des pièces de théâtre euh, ou dans lesquelles on aurait mis des œuvres, je ne sais pas, ce n'est pas encore arrivé ce cas de figure, mais. Si, je crois. Peut-être. Constructivisme. Voilà, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, on essaye d'élargir aussi ce premier, euh, première monstration qui n'est pas seulement euh, la date où on, une œuvre a été montrée dans une exposition. Donc, c'est cette date-là qu'on on place dans la frise qui est, elle, organisée euh, par période de 100 ans à l'exclusion euh, du XXe siècle qui lui est euh, divisé en deux donc 1900-1950, 1950 la suite bien sûr jusqu'à 1982 jusqu'à 1982 date de, euh, de fin euh, décidée euh, d'un commun accord entre, euh, entre nous deux euh, qu'on allait mettre cette date voilà euh, sinon nos billets euh, puisqu'il y en a et on nous le rappelle à chaque fois, euh, la question revient souvent, on parle ici de femmes euh, artistes qui pratiquent des, euh, la, les arts visuels, euh, donc des choses qu'on peut vous transmettre par l'image, et qui ne font pas nécessairement appel à euh, l'image animée, le son, etc. Quelques cas de figure ça peut, mais majoritairement c'est des choses... Euh, qui sont euh, plutôt euh, soit de la sculpture, soit des choses planes, euh, des tableaux, des dessins, euh, des photographies, etc. Euh... Donc ça, c'est le premier biais. Le deuxième, on en a parlé, c'est la période euh, qu'on a choisi d'étudier. Donc on va de euh, moins 100 euh, avant euh, Jean-Christophe euh, jusqu'à... Tu euh... as ah, entendu Jean-Christophe la semaine dernière, toi <rire> Peut-être. Jusqu'à vous... euh, 1982. Ah, a... Alors attendez, parce que je ne comprends pas. Que passé-t-il? Voilà, Et ça, ça, ça, le titre là, mets-toi à jour, Nick. Bah, Nick Pourtant c'était à jour, euh, quand moi ça s'est affiché, ça a bien dit euh, 13bis c'est en live, euh, avec chronologie des femmes artistes, hein, il me semble. Ouais, ah, bah, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Hein. Ah, Merci euh, Pixel Noctis d'avoir euh, follow la chaîne. Euh, la chaîne... Pardon. La Chine. <rire> euh, donc voilà, donc, euh, le biais par rapport à la période... Et puis, et puis, et puis, et bien le biais que ce, nous passons par Wikipédia. Juste euh, la manière dont on a procédé, on est parti, on le répète à chaque fois, hein, c'est un peu redondant, mais on est parti de femmes artistes qu'on avait en tête pour ouvrir des pages Wikipédia qui nous ont elles-mêmes amené à d'autres femmes artistes qui étaient euh, citées dans les pages Wikipédia. Et donc ça nous a permis d'ouvrir tout un réseau de, de parcours, des choses qu'on a euh, mises de côté euh, dans des onglets euh, de côté des choses qu'on a découvertes après à côté donc de ce processus de d'aller de page en page euh, qui étaient toutes les choses qu'on avait vues euh, entre pendant la coupure entre euh, la première saison ah, et la deuxième ah, saison la musique est arrivée ah la musique est arrivée ah la musique donc euh, tout ce... donc, ne, ne pas baisser le son de OBS apparemment okay. euh, donc voilà des choses qu'on avait euh, découvert euh, pendant l'été, qu'on a mis de côté sur le Discord. Euh, D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'artistes de, que nous n'avons pas vues dans la chronologie, vous pouvez les mettre sur Discord. Bonsoir, Raving Bell Bonsoir. Bonsoir. Euh, tu es revenu avec la musique. Ouais, euh, C'est toi qui ramènes la musique, hein, on... C'est là où on voit la, la force de la production. Bonjour, <rire> Raving Bell. Ah bah, Très doucement, il a quitté. Ah, 12 dit, bis, euh... c'est... 12 bis, c'en en a marre. Bon. Voilà, le, le son déjà, est venu, hein. ah bah, on est Donc, du coup... Ah non, mais faut pas que je réponde, c'est pour ça... Bah oui... Oh. Oh. Voilà, voilà. J'espère que ça va, Bell euh... you... Ah oui, page Wikipédia, page Wikipédia, voilà. Pff, question, vous posez une question. Est-ce qu'il y a un artiste qu'on a déjà vu dans Chronologie, parce que vous avez envie... Euh, de le mettre sur le Discord et de le suggérer. Je vous conseille euh, de d'abord euh, aller sur notre super outil qui est le Framapad, où il y a la liste exhaustive de toutes les artistes que nous avons abordées depuis le premier épisode de Chronologie des Femmes Artistes de la saison 1 jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Je vais montrer. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes là-dessus Un petit CTRL-F. Contrôle... Contrôle euh, vous tapez le nom de l'artiste, vous cherchez, si le nom apparaît, vous regardez dans quel épisode c'était, et vous avez comme euh, par magie, à côté du nom, le lien de la page Wikipédia. Alors non, parce que ça c'était pour moi, je l'ai expliqué la semaine dernière. Ça, Pardon. C'est... Oh. Je suis bête, je suis fatiguée, je, je regarde et je dis ce que je, je vois. Donc, vous retrouvez le nom des femmes artistes, et en dessous, le lien... Euh, vers la vidéo YouTube qui est l'archive de la chaîne Twitch, du live Twitch euh, qui va vous permettre de euh, visionner, après euh, la, la vidéo est elle-même séquencée, pile le moment où on a parlé de cet artiste. Voilà, c'est très complet comme explication. Euh, D'habitude, c'est euh, pas moi qui dis les outils, mais là j'ai envie de tout faire, de euh, tout dire, tout, euh, parce tout, que je suis tout. fatiguée et qu'il faut que je, je m'arrête surtout pas de parler. Euh, donc les outils, le Twitter qui vous permet de suivre en temps réel, real-time, euh, ce qui se passe maintenant euh, avec les artistes dont on parle et la page Wikipédia des artistes dont on parle si vous voulez suivre en, en décalé, que vous n'avez pas euh, l'image euh, parce que votre connexion est pétose euh, et que euh, bah, vous pouvez juste écouter le son sans l'image voilà, vous pouvez suivre avec nous, regarder les photos, tout ça, tout ça le Twitter, donc le fil Twitter où il y a aussi les annonces euh, des lives qui sont, qui sont faits sur cette chaîne euh, le Framapad j'en ai parlé, donc il y a le, la chaîne YouTube de la chaîne Twitch qui euh, compile les archives de tous les chronologies, euh, voilà, donc celui de la semaine dernière est disponible, etc, etc, les archives, les archives sont très proches, hein, bien sûr. Euh, si vous avez envie de regarder 3 heures, euh, par exemple, la semaine dernière de... Euh, de... <rire> oh, j'ai pas fait 3 heures. Ouh, presque, hein, t'as fait plus que d'habitude, je trouve. Donc voilà, euh, et pour ce qu'on est en train de faire maintenant, euh, on est encore en train d'essayer de liquider les, euh, et ben les, les, les onglets qu'on a mis de côté au fur et à mesure qu'on a ouvert, parce que dans chaque épisode on traite 3, 4, 5 artistes quand on est un peu des fous, euh, mais 5 artistes traités égale souvent euh, 5 artistes mis de côté dans les chronologies futures, euh, donc voilà, donc en fait dès qu'on fait un épisode, on a un épisode euh, en plus euh, pour l'avenir. Sachant que je pense que nous avons encore à peu près deux saisons entières euh, de côté. Rien pour vous décevoir, bien sûr. Ouais, ouais tout, tout, tout pour nous faire plaisir. Et donc euh, voilà. Euh, voilà. Bon, on va aller chercher du côté de, de, de nos chronologies <rire> vérifiées, j'ai envie de dire. Chronologie vérifiée, euh, futur de. Alors. Bien sûr, ce qu'on va faire, puisque je pense que plus on va avancer, plus on va se tromper. Euh, vérifions, je pense, maintenant, si ici si, l'artiste est déjà dans le framapad, avant de, de lire la page. Oui, je, je propose cette idée aussi. Je pense que c'est pas mal. Je Parce pense... que d'habitude, quand on voit la, la, la, la photo de l'artiste, il y a des moments où on se dit « Ah oui, je m'en souviens ». Il y a des moments où on s'en souvient pendant qu'on lit, et je dis « Mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose, cet artiste oui. ?» euh, cet artiste qu'on a vu six fois, <rire> comme, euh, comme la saison quoi. Euh, là, là. Euh, 3 et 4, et peut-être 5 hein, pour les saisons d'avance, on sait pas. Hein, on sait plus, en fait, on n'a pas évalué, hein, donc, euh... donc... déjà, on a une presque manque de ressources, alors que c'est cité dans... Euh, oh, dans euh, euh, le centre Pompidou. Ouais. Oh, une petite page bien courte. Non, c'est en langue euh, que je saurais dire... En romain, je Ouais, c'est peut-être, ça Oui, c'est en Romain, en romanien. Ah, c'est une professe fondatrice du Alta Yoga, il y a écrit. C'est quoi le en Alta... En Europe La haute... Euh... Non, c'est Alta Yoga, c'est un style de yoga. Ah bon Ouais. Euh... Alors, qu'est-ce qu'ils disent Est-ce que j'arrive à traduire euh, bah, on va peut-être traduire directement euh, par Google, hein, je pourrais dire. C'est une danseuse et thérapeute fondatrice du, à, du Hatha Yoga. Dans, dans sa. Ah, danseuse, on n'en a jamais eu euh, en manque son Dans Avec sa Toaré. Acupuncture si... chinoise, gymnastique ouais. euh, suédoise, je sais pas si c'est ça, suédoise. Yoga. Suédoisa. En 1938. Mmh. Bah, quoi Bah, non, je trouve c'est vieux, je savais même pas que c'était aussi. Euh aussi... Euh, enfin, en tout en Europe, c'était étudié depuis aussi longtemps, le yoga. Ah non, ça date, quand même. Hein. Ouais. Je suis... Euh... Voilà. Bah, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être bon, une... on va regarder du côté euh, traduction, parce que celui-ci n'a pas l'air d'être... Euh... Une artiste de, la, de les arts visuel Ah, si, P Pentrouille a écrit. Peut-être elle a fait la peinture. Où est-ce que j'ai vu ça alors, il y a écrit un danseur, mais l'Izika, euh, je pense que c'est... Là, il dit I, là, je sais quoi. Bah... Ouais, c'est mal traduit, je pense, parce que c'est né avec un E. Attends. Ah. Alors, donc... Euh... Femme notable en Roumanie. Ouais, hein, c'est ça, yoga, gymnastique, euh, danse... Ouais, non, c'est pas. Euh, bon, on va la mettre dans. Manque intéressant, de ressources, euh... on va la mettre dans Danseuse, comme ça, au moins. Euh... Je mets quand même euh, dans, la, dans le chapitrage de, de Twitch. Ouais, alors, à Riving Bell, on a déjà essayé de le faire, mais. Euh, Il <rire> y a certaines langues qui sont très. Notamment, par exemple, j'ai le souvenir des pages en turc, c'était quand même dur. Hein. C'est quand même un peu dur, parce que c'est. Il n'y avait pas trop de quoi se raccrocher. Euh... Parce qu'on peut faire illusion sur de l'espagnol, de l'italien et peut-être un peu du roumain, mais, mais j'avoue, le turc, c'était compliqué quand même. L'allemand, dure un peu de faire illusion aussi. Je comprends que mal et puis voilà, je sais pas. Oh, que... il y, y a des langues qui peuvent être proches malgré tout. Crois. Oui, bien sûr, mais si tu si c'est une langue euh, qui, est, oui, oui, qui est pas du peut. tout. Bah Là, on l'a euh, décryptée par exemple, c'est ça que je veux dire. Oui. On a réussi à décrypter. Euh, oui, parce que le, je crois que le roumain, c'est un... Quand tu connais plusieurs langues, euh, c'est un mélange un peu de français, italien euh, ou, euh, et autre chose. Ou hein. le français et l'italien est un mélange de roumain Oui, ouais. <rire> je ne sais pas. <rire> ok, du coup, euh, bon, c'est manque de ressources. Euh, c'est pas manque de ressources, c'est plus danseuse. Oui. Irene Codreino. Sculptrice. Alors, je vais vérifier. Alors moi, dans mon esprit, euh, des... des artistes roumaines, il me semble pas qu'on en a vu, mais... Non, je crois pas non plus. Donc euh, non, pour Irene Codrelino. Ouais, on a la première. Artiste suédoise. ah. Même, je crois qu'on l'a déjà fait, par contre. Amalia Lindgren. Je crois connaître sa tête. Ah non. <rire> Sorry. Je croyais, que je croyais connaître ta tête. Mais non. Et eh ben non. Ok. Euh, ça fait 3 pour l'instant, sachant qu'on a une qui est en manque de ressources potentielles. Ouais, là ça a pas l'air d'être pas Wikipédia non plus. Là il y a des... des, des Adalisk, Ada de Kathleen, Longfield. Mmh. Ouais mais y a pas non plus. Hein. Bon. Ah si, y'en a. Ada, pour... ouais c'est ça. Hein. Adalisk, Historique. Antiquaire. antiquaire. Oh... Mais c'est pas le même nom, hein Ah si, Ada, Kathleen, Léphil, ouais. D. Adalisk. ok. Mm. Donc, euh, non, du coup Non. Parce que nous, on fait pas les, les antiquaires ni les historiennes. Euh, on continue. On, est, on trouve nos, nos, nos quatre euh, au début, hein, comme ça. On... C'est ce qu'on fait normalement. Avant, ouais. quand on n'a pas de problème de son, genre. <rire> non. Alors, watercolor Oui, c'est euh, irlandais en plus. Parce encore que... <rire> euh, On a encore des artistes euh, Ah mais je pense qu'on ou... va en avoir plein hein. Par contre t'es très près du micro, si tu cries tu sais excusez ça Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Parce que moi je l'entends en retour, tu vois, c'est <rire> particulier j'ai envie de dire. C'est parce que vous m'avez manqué. Parce que je, je m'entends crier et allez, je m'en deux fois. <rire> <rire> non non c'est ok, ok. Donc tu peux crier du coup, euh, on doit euh, préciser. D'accord. De <rire> toute façon, plus la fatigue va approcher. Je vais plus rajouter je vais... une euh, en plus parce que là, ça fait 4. Euh, ouais, mais Rosa que... Rolanda, je suis sûre, on l'a déjà vu. Ah, ok, je <rire> si tu, si tu, si tu dis... Oui. Épisode 3, yes. De la saison 2. Okay. Ah voilà, j'ai encore un peu de mémoire. Irmar Stern, je crois qu'on l'a faite aussi. Ouais. Quand tu fais euh, supprimer, ça enlève aussi le. Ben oui, là, je, ça enlève de enlève fait le. Le favori le là, favori, ouais. donc euh, logiquement, oui. Mm -mm. Euh, ça s'entend pas. Ok, c'est bien. Moi j'entends, tu sais, l'aplatissement du son d'un coup. C'est ça en fait. Stein, c'était la même. Mais je sais pas pourquoi on n'a pas enlevé ça. Je sais pas. Fouria aussi, Coral, on l'a fait. Ouais Bah ben ouais. Qu'est-ce qui s'est passé on l'a fait. Céramique. Artiste euh, céramiste en Turquie. Ouais, on l'a fait. Elle est déjà quelque part. Épisode 24. C'était il n'y a pas longtemps. 24 de la saison 1, hein, j'imagine. <rire> Lol. Oui, ouais, oui. Donc on en est au 19. Mildred Ann Butler. C'est pareil, Ann Butler, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos. Oh. Ah bon Alors, bonjour, vous êtes bien sur Chronologie des femmes artistes <rire> On range des favoris. <rire> Aujourd'hui, on fait le ménage. <rire> Bah non, c'est important parce qu'après, on n'a pas un contenu de qualité, sinon on vous propose de lire euh, des trucs et on lit des trucs qu'on a déjà fait, donc euh... Alors Midred, Anne Butler, apparemment, non. Ah ouais ça me... Pourtant, ça m'évoquait quelque chose aussi. Je cherche Butler, j'ai cherché Anne Butler. Non, bah écoute, ouais, y pas... bon, bon bah c'est bah, bon, bon ce alors. Notre, euh, Mais par notre, contre, Irma euh, Stern, Les, les vérifiés ont fondu sous le soleil, <rire> c'est... Waouh... Là, là, on va en enlever cinq, hein. Ouais, ouais. Mais du coup, euh, là, ça, tu peux fermer. mes remarches Ouais. Et du coup, là, je vérifie, qu'on a bien tout enlevé... C'est marrant, parce que, dans du coup, dans Vérifier, t'as mis celles qui n'ont pas de page Wikipédia. Euh, c'est vrai. Mm. C'est peut-être euh, les vérifier avant, tu vois. Genre, j'ai pas fait attention. Ouais, parce qu'en fait, j'avais fait ça pendant les vacances, en plus. Je ne sais plus. Trop bizarre. Oui, parce que, on, on, parce que euh, pendant qu'on est en pause, soi-disant, on n'est pas vraiment en pause. C'est pareil, j'ai mis des personnes qui sont danseuses, tu vois, dans Oui, bon, ouais, ça arrive. Bon, bah du coup, voilà, on lit alors euh, donc Irène Caudreanuot, Amalia Lindegrend, euh, Mildred Anne Butler. Tu veux pas commencer par Hélène Lane, comme ça au moins on essaye de chercher. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre si elle est dans les ressources du Centre Pompidou et qu'elle a pas de... De Wikipédia, c'est très important. Peut-être euh... Peut-être ouais. Bon, vas-y, bon, bon, moi j'ai commencé... Euh, Peut-être que je ferai euh, le truc surtout sur Twitter, mais ça sera dans la suite de, de, du truc. Ah non, attends. composé de l'œuvre Hélène Lane en onyx blanc posée sur un socle cruciforme en pierre. Est-ce que c'est pas une mais muse bien. du coup Ah, on va regarder. Parce que j'ai l'impression que c'est l'œuvre de Brancusi, ça. Hélène Lane, tu vois. Ah, donc du coup, c'est quelqu'un Ah mmh. hein. C'est une muse qui a inspiré les artistes, je pense. Mmh. Euh, Gray Eline, il y a un, un truc. Designer femme, pourtant, il oh. y Attends, mais je comprends pas. On est parti de quel nom à la base Eileen Eileen Lane. Lane En costume roumain pendant le voyage en Roumanie. Ouais. Et donc du donc, coup. Pour l'instant, euh... elle pose. Et elle est liée à Brancusi aussi. Elle est liée beaucoup à Brancusi, ouais. Il y a marqué femme artiste. Bah oui, c'est pour bon ça. Femme d'artiste. Pas ah, femme artiste. donc c'est la femme de Brancusi alors, peut-être. Juste. <rire> parce que ça, c'est quelqu'un qui est actif, hein, parce que je suppose qu'elle avait <rire> pas un Instagram en 1950. Ah <rire> <rire> ça paraît bizarre quand même. Là il y, y, y a un, un site. Vas-y un hein, clic. Original Antique Store, mais est-ce que c'est pas Elaine Lenn, notre euh, instagrammeuse préférée Ah ouais. Peut-être... Bon, ça a l'air d'être ça. Hein. Ouais, elle était, était une designer en fait. Du coup, on n'a pas de traces. C'est super étrange. Là il y a un wiki, fichier. <rire> mais c'est la même photo, ok. Bon je vais chercher directement sur Wiki, on va chercher sur Wear, mais je suis pas sûr qu'on va trouver quoi que ce soit. Hein. Tien Len. Non, oh, c'est pas, pas la même personne. En fait ouais, elle est toujours liée est à, à Bancuzi, mais elle jamais... Euh... Là voilà, c'est clairement un manque d'or C est, c est, je pense que c'est même la, la, la, celle, qui est, celle qui a le plus de manque de ressources de toutes les, les femmes qu'on a vues. Ouais. Parce que elle, elle, elle n'a même pas de autre chose. que des, Elle a des photos, elle a, tu vois, elle, elle a beaucoup posé, on dirait. C'est ça, hein. Mais euh... Je sais pas. Je sais pas. Alors, j'ai gardé quoi Elle te met une brocouzi pour voir la recherche. Irene, Hélène, Laine Atelier Brancouzi. Réunion non. Non, ils disent rien sur elle. Ils juste dans l'atelier. du coup, on sait même pas si c'est une artiste euh, visuelle, quoi, comme on cherche. Non, on ne sait rien. Bon, je la mets dans Le manque de ressources. Euh, hop. J'ai bien pris son nom, hein. Et... Pas prendre pour cruzi, ça sera dans le frama, pas du coup, et euh, par la suite dans le mystery, euh, euh, bah, dans, le, dans le, les mises à jour, il y aura dans le Discord, il y aura euh, dans, le... dans la description de YouTube, enfin, vous allez les retrouver un peu partout, hein. euh, et aussi dans le frama, mais avec un petit, euh, un petit euh, signe pour dire qu'il euh, c'est un manque de ressources, et on va le mettre aussi dans le frama, du coup. Enfin dans notre frise. Dans notre frise, euh, c'est les, les, les, les écritures rouges, on hein, précise. Je vous le montre pas. Ça s'allonge, que... ça s'allonge. Ouais, mais là, ça, là euh... Ah, ça c'est <rire> Ok. Ok, ok. Euh, bon ben, continue, hein, du coup, hein. On ne perd pas la main. Allez, continue. En fait, j'ai fait 2h40. Hein, Ouais, tu vois, C'est dur. Bon, ça, je laisse Alors, première artiste de ce soir, Irène Caudreano. Donc, Irène Caudreano euh, est née le 17 juillet 1896 à Bucarest et morte le 12 janvier 1985 à Nogent-sur-Marne. C'est donc une sculptrice roumaine. Irène Caudreano. Attends attends, attends, attends, attends. Qui est née donc Irina Caudreanu? Euh, étudie trois ans à l'Académie des Beaux-Arts de Bucarest de 1915 à 1918. Elle a pour maître Dimitri Serafim, Hippolyte Strambou et euh, Cecilia Koteslou-Stork. Donc, Cecilia, j'imagine. Je pense que. Ah, enfin, trop, va, ouais. okay. En juillet 1918, elle part pour Paris avec sa sœur, la danseuse Lizika Kodreanu et devient élève d'Antoine Bourdelle à l'Académie de la Grande Chaumière jusqu'en 1924. Elle rencontre d'autres élèves de Bourdelle dont Marguerite Cossaceanu Lavrier, Athanase Apartis et Alberto Giacometti. Alors là on a aussi un nom Marguerite Kosacianou Co Lavrier mais qui n'est pas euh, euh, linké. Et Anna, Anna, Athanase, je sais pas si c'est un nom d'homme, euh, c'est un nom d'homme euh, grec, ok. Ok ok, elle fait la connaissance de Constantin Brancusi vers 1922 et devient son assistante. Elle se spécialise dans les portraits et expose ses œuvres au Salon d'Automne de 1921 à 1945, au Salon des Tuileries de 1923 à 1948, ainsi qu'aux expositions de l'Union des Femmes Peintres et Sculpteurs, de 1945 à 1970. Donc, a priori, la date de première monstration serait 1921. Pardon. Pardon, pardon. Euh, trois œuvres dans la. Donc, ses œuvres. Elle a trois œuvres dans les collections du Centre National des Arts Plastiques. Euh, D'autres œuvres qui sont conservées au Musée des années 30 de Boulogne-Billancourt dont le portrait de Daria Gamsaragan. Euh, et elle a aussi des œuvres au Musée national euh, d'art moderne, le, le MNAM. Un grand nombre de ses sculptures sont conservées à Bucarest, en Roumanie. Et donc ensuite, on a beaucoup de, de choses en, biographie, en bibliographie. Donc beaucoup de citations. Euh, ah, bah, c'est beaucoup de choses. Quelque chose qui est lié à Antoine Bourdel dont ils ont parlé, un, un catalogue d'expositions qui s'appelle Sculptural, les sculpteurs femmes au XVIIIe siècle à nos jours. C'était une expo de, du musée des années 30. Je vais mettre ça dans le Discord. Ouais, c'est peut-être intéressant. Je vais prendre l'ISBN, c'est peut-être mieux, non <rire> Mais que l'ISBN. Bah, moi, j'ai tendance voilà. à faire ça en fait. Donc, euh... Ça va me permettre de me rappeler. <tut> non, mais écoute, tu peux continuer par contre. Hein. Moi oui. Ah, pardon. Euh... J'aime bien moi, comme si tu parlais. bah, au euh... chat. En fait. Voilà, bien sûr. Donc après, c'est beaucoup de choses autour de soit Constantin Brocon, Brancusi, soit des années 30, soit de Bourdel, euh... soit aller dans les dictionnaires des exposants. Donc euh... voilà. A priori, on n'a pas de... On n'a pas autre chose. On n'a pas de date de monstration. Si, 1921. 1921. Mmh. Oui, au salon d'automne. Bon bah c'est bien. Mais euh... On... ouais, je suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de choses, mais. D'oeuvre, tu veux dire mmh. On a, on est, je sais pas ce qu'on a, on a, a l'air suis... en forme, euh, sûrement. Hein, non non, euh... non, mais je viens de bailler comme pas possible. Non. Parce que moi, en je trouve... même pas de respect, je baille la bouche ouverte. Que... <rire> euh, vois, moi, j'ai abandonné ma vie. Ah, maintenant qu'on se connaît, hein, on peut vous bailler dessus pas de soucis euh, c'est pas forcément le moment de bailler sur les gens d'ailleurs euh, on a commencé euh, aussi le, la lecture sans euh, avoir la page visible enfin, ah, heureusement pardon. que Raving Bell était là bah ouais hein, mais ça montre mais, que vous êtes attentif de toute façon on peut faire toutes les bêtises qu'on veut, on sait pertinemment que les gens seront en train de regarder Poutou euh, chez Backseat. Euh. et oui Voilà, parce ce soir que, euh... nous serons en, audito en auditoria réduit voilà, il y aura nous deux et puis... Euh, et puis Remick Bell. Chez qui Chez Backseat, le truc de Jean Massier C'est une émission... Euh... Que pas le format. Que j'aime pas le format, et avec beaucoup de gens qui ont l'air un peu d'être de droite. Mais sans trop le dire, quoi. <rire> Ça te clash Aïe aïe aïe moi, je trouve. Non, mais après, ils sont peut-être du centre ou ils sont peut-être genre... Euh, du centre pas Genre, vrai, ils aiment dit. la politique. Mais euh, bizarrement, quand on dit j'aime j'adore la politique, euh, souvent, on a des discours euh, euh, plus de droite. Donc, euh, voilà. Ça, bon, c'est dit. Ah, ouais. Voilà, comme ça, c'est... Comme, <rire> comme dirait Poutou, euh, ça, c'est dit. <rire> oh là là, notre ami Poutou... Est-ce qu'il va faire des punchlines C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il va pas se faire charger beaucoup ça va être inintéressant. Voilà. c'est inintéressant, c'est un intéressant Parce que euh, moi, ici. Hein. Je dis pas qu'il faut aussi. que ce soit forcément tu euh, charges des gens et tout, hein, mais, euh, mais vu que c'est vrai que le format est très éditorial, euh, c'est vrai que ça se pose la question de, de l'intérêt du truc en fait. Il y a tellement d'éditos partout. Mm. Soit en fait, le... j'étais en train de regarder mon retour caméra, mais je suis ultra blanche euh, avec la lumière. Mais euh, faut que je te dise Nippler. <rire> je suis blanche. <rire> non, mais là, je suis fantomatique un peu, non ah, C'est la technique du double. <rire> ouais, Ma peau, elle, reflète, elle elle attire la lumière comme ça. et On me voit même pas, quoi. Euh.. <rire> Non mais faut que je change, la... en fait je voulais changer aussi la couleur de la lumière et tout, parce qu'il faut corriger, mais, mais je l'ai pas fait. On est un peu trop bleu, parce que moi je suis pas vraiment rose, <rire> donc comment dire <rire> Mais c'est ça, il y a une couleur bizarre, moi je dirais que je suis rose, aussi non, mais rose cause, très claire. c'est à cause de la lumière, là-bas elle nous fait un peu bleu, et celle-ci elle nous fait un peu rouge, et ça ah, c'est ça fait jaune, okay, donc ouais. ça fait un peu bizarre. Ok, je comprends. Bon, donc euh, découvrons euh, le travail de Irene Caudreano. Il a pas de rythme aujourd'hui hein. Ah la la la la Nina, viens, nous aider à donner du rythme oh, Non, non, non, c'est bon Je train de dire, hein. Ah, Caudre à nu, peut-être tu vas trouver plus de choses aussi Ah mais bah non Il y a déjà des trucs hein. euh, y a après... Ça c'est avant Brancusi Et puis, ah bah c'est sur Aware Bah tiens, on va aller voir direct sur Aware hein. Et ensuite il y a beaucoup de de Brancusi, Brancusi style hein, quand même Ouais mais parce que c'était un la... mode aussi, il a un peu créé la mode Pourquoi derrière. c'est en anglais Parce que c'est en anglais. Je vais mettre en français. Qu'est-ce ah, qu'ils disent d'autres trucs Ils disent, trucs, euh... peu, disent globalement, je crois, la même chose que sur le... la page Wikipédia. Elle a fréquenté donc l'atelier de Constantin Brocusi, donc on a vu, elle devient son assistante. Euh... là voilà. mais attends, les herbes de la tisane, mais pas dans la gueule. <rire> Ils reviennent dans la gueule. Que se passe-t-il Non mais il n'y a que du sabotage ici. Euh, durant cette période, les deux sœurs sont présentées dans l'atelier du sculpteur roumain, introduite dans les cercles de Montparnasse, et membre de la communauté artistique roumaine de la scène parisienne, la sculptrice collabore aux revues d'avant-garde roumaine, Contemporanul et Intégral. Intégral. Ok, bah on regarde où son travail alors. Apparemment il y a, il y a plus si, si tu veux la suite. Ah, bah oui. Alors, elle fait aussi du dessin pastel aquarelle. Euh, autant de pratiques visibles dans son exposition personnelle organisée en 1926 à Paris. Cette même année, elle sculpte un portrait de l'artiste égyptienne Daria Gamsaragan. Avant ah, bon, 1901 Non, non, je dis okay. jusqu'à l'artiste égyptienne d'Aria, Gamsar Agan. Bon, je crois qu'on n'a jamais eu d'artiste égyptien. C'est pour ça que je mets tant de suspense dans, dans ma déclaration. Euh... Emblématique de la synthèse qu'elle opère à cette époque euh, entre la sculpture euh, de Bourdel et celle de Brancusi. En 1937, elle figure dans une exposition collective à Berlin, aux côtés d'autres artistes roumains n, tels que Brancusi, donc Kossan et Lavrillier. Elle se spécialise dans le portrait et prend part au salon parisien, donc salon d'automne de 21 à 45, ça on a vu. Euh, elle s'intéresse aussi aux recherches sur le torse et le nu féminin, elle réalise des têtes polies en bronze, pierre et polyester. Euh, à la fin de sa vie, dans un style qui a été rapproché, rapproché de celui de Brancusi, mais expérimente également des formes dynamiques comme dans La Sirène en 1928. Et donc, on nous dit, elle expose, euh, tchou, tchou, tchou euh, dans des rétrospectives, ouais, dans des expositions d'artistes femmes à Bucarest, ok, ben, très bien. Bah, on va remonter, voir les œuvres. Ouais. Donc ça, c'est un portrait dit euh, de Marcel Duchamp. Ah, mais c'est la tête de Bénédicte Mumbark. <rire> ça, c'est la chinoise. Voilà. Ça, c'est euh, femme allongée. C'est une, une sculpture, euh, Twitch. C'est tout. Trip, Tête de femme, ouais. Tête d'homme. Euh, Perséphone. Ouais. Je parle Munch. C'est Munch. Oh. Un torse. C'est toujours une sculpture, hein, Twitch. 12 bits, c'est Et Ça, on a déjà vu. Ok, bah. Moi, je suis pas... pas fan, hein. Mais euh. On s'en fout, mais. Oui. Ah, bah c'est pas grave, t'inquiète pas. On t'en veut pas pour toi. Attendez, je vais enlever le favorix. Bon. C'est pas normal, la personne qui contribue le plus dans le chat, c'est 12 bis, là. Faut se réveiller. Mais non, mais. Oh Je t'ai dit, tout le monde est occupé actuellement. D'accord, regardez Poutou. Mais vous nous racontez, du coup, s'il y a des clashs et tout. Parce que euh, moi, si j'écoute à, à côté de ça, de ce qu'on fait, j'écoute euh, quelque chose, j'aurais euh, pas de cerveau. Hein. T'inquiète. Euh... T'inquiète, Raving Bell. Je peux spammer si vous voulez. Alors, du coup, ça, c'est le prochain artiste dans Chronologie du Futur 2. Oui. Il enfin, va falloir que je fasse du rangement. Euh, dans Chronologie des femmes artistes 2. Et pour chronologie, vérifier. Mm c'est aussi Chronologie future 2 Ah il y a au moins écrit ne situ, pas suffisamment de sources mais il y en a plein où il n'y a pas de sources malheureusement Apparemment il y a Marlène Chapa qui, qui a tapé son sa page Wikipédia là récemment T'as pas mmh. entendu parler de ça Non <rire> Elle a elle-même tapé des trucs mais t'as pas le droit de faire ça Oui bah il y a un gros panneau rouge dessus <rire> En mode c'est une édition euh, autobiographique. Et... Ah ouais ils font ça Bah attends on va essayer ça, de voir comment Ça comment t'es cramé Attends je vais voir si c'est toujours actif Femme politique française. Oh, oh Cette, Alors, il y a écrit Cet article semble être une page autobiographique ou auto-centrée qui a fait l'objet de modifications substantielles, soit par la principale euh, intéressée, soit par une personne en lien étroit avec le sujet. Janvier 2022. Ah ah, ah Oh là là, eh, c'est dur d'être cramé par Wikipédia, quoi. C'est vraiment. Non, rendu, les, les hein. Wikipédia, ils sont forts, à hein, ce moment. Mais du coup, ils prennent quoi ton adresse IP, genre enfin, oui. euh... <rire> Tu postes sous l'adresse IP. Que... Mais j'avais déjà raconté l'histoire. Des... Il y avait un bot qui, euh, qui, euh, qui suivait les adresses IP de Compte Wikipédia de l'Assemblée Nationale mm. euh, pour pouvoir informer en live les modifications. Parce ah. qu'en fait, souvent, les euh, un truc tout bête, mais par exemple, souvent, les, les élus, les députés, euh, les maires, euh, les présidents... Toute la, toute la panoplie euh, politique, quoi, mmh. font des modifications avant les lois. Donc, par exemple, il y a eu aussi récemment Pécresse qui a modifié son, euh, sa, sa page Wikipédia pour éviter qu'il euh, y ait marqué « soutien à la Manif ou « tous. Son, son ah sport, oui, mais non, c'est inscrit, quoi, que tu as oui. édité. Mmh. <rire> la principale intéressée vient d'éditer son livre <rire> Moi, je trouve ça très Vous rigolo. pouvez retrouver l'archive. Moi, je trouve ça très rigolo. Après, après c est, c est, ça dépend de, de pour quel est le sujet de, de la modification, oui, sûr, mais oui. là, sur le coup, chè. On peut pas faire ce qu'on veut. Alors, deuxième artiste de ce soir, Amalia euh, Lindegren. Donc, Amalia Lindegren, née le 22 mai 1814 à Stockholm, et morte le 27 décembre 1891 dans cette même ville, et elle est donc peintre suédoise. Euh, donc comme on l'a vu, elle est née à Stockholm en... Non, attends, attends, attends, parce qu'on ne voit point... Excusez-moi, excusez-moi. Oui, c'est parce que tu sais, une pause d'une semaine suffit déjà à... Ah bah oui, moi je vais oublié. Ah, euh, donc elle est née à Stockholm le 22 mai 1814. Euh, bon, on s'en fiche. Allez, bon, excuse-moi, pas. On s'en fiche. Euh, Pardon, euh, ligne de graines Mais euh, ça ne nous intéresse pas ce soir. Euh, pas une, Elle a pas une enfance heureuse. Voilà. Ces dessins sont remarqués. On fait un saut dans le temps énorme. ces dessins sont remarqués par Carl Gustav Van Storm, euh, t es, t es 1810, 1867 qui décide de l'accepter en tant qu'étudiante à l'Académie royale des arts de Suède en 1849. Elle devient alors avec Agnès euh, Burgesson, Jeannette Müller et euh, Léa Frederica Alborn, une des quatre femmes autorisées à suivre des études d'art dans l'Académie royale, qui alors n'était pas officiellement ouverte aux étudiantes, même si elle pouvait être acceptée par une dispense spéciale. Et nous avons donc... Agnès Borgesson, Jeannette Moller et Léa Frédérica Alvorn, en plus. Euh, en 1850, elle est la première femme à obtenir une bourse de l'académie pour pouvoir étudier l'art à Paris, où elle reste jusqu'en 1856. Dans la capitale française, elle devient l'élève de Léon Cognet et de Jean-Baptiste Ange Tissier. Elle étudie également à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf et à Munich et visite Rome entre 1854 et 1855. En 1956, elle retourne en Suède. Lindegren est liée à l'école de peinture de Düsseldorf. Elle peint des portraits et des scènes de genre et est inspirée par Adolf tidemann euh, Hans Frédéric Gude et euh, Per Nodenberg. et par le style contemporain allemand. Le tableau qu'elle renvoie en Suède, pour témoigner de ses études à Paris, est une scène montrant une consommation d'alcool que l'Académie considère comme un choix surprenant, notamment parce que... Lindegren est une femme Je l'ai même pas lu, je savais avec avait Comment <rire> Spécialiste Choqué dit... Choqué, choqué. Oui, il y a eu des petits lags, j'ai entendu, euh, parce que j'ai le retour. Euh, les petits lags, c'est dû au... aux pages Wikipédia qu'on a ouvert, donc je vais les, je vais les fermer. Ah ouais, ça fait des lags juste parce qu'on ouvre des pages Wikipédia. Ça s'appelle la mémoire. Lal. Mmh, Lal. Mmh, Et du coup, ça, ça impacte bien entendu la connexion, bien sûr, après. Oh oui. Pardon. Euh... Le manque de RAM. Dans le futur du. du, du... Franchement. Bientôt, bientôt. Hein. Je suis dégoûté. Euh... J'ai offert un, un cadeau à mon ref et il euh, y a des colis qui sont perdus, donc du coup, enfin, des colis qui sont perdus. Voilà, je suis deg. Et euh, du coup, j'ai un peu peur pour la rame de faire que ça soit la même chose, ça. Et, donc du coup, j'hésite en ce moment. Mais peut-être euh, parce qu'il faut pas la commander. Il aussi. Euh, euh, faut pas la commander au, au Royaume-Uni, quoi. C mais non, mais c je l'ai commandé à Teenage Engineering, you know. C'est ouais. les trucs de petits. Mais tu, tu, tu. je sais. Mais les trucs qui sont une ouais, je et... crois. Ah ouais. Okay, C'est bah... en anglais. Seulement. Ou suédois, je crois. <rire> bon. C'est du côté de l'est de la France, de la, de l'Europe. Okay. Est-ouest. Je sais même plus. Donc en tout cas, euh, elle est spécialiste du portrait. Elle est reconnue pour son talent d'observation. Ses peintures de la région de Dele Carli, et de petites fuites tristes, Lillian's Sister Bad, une scène représentant le lit de mort d'une enfant, ça va être joyeux, est exposée à Paris en 1867, à Philadelphie en 1876 et à Chicago en 1893. Elle meurt à Stockholm euh, le 27 mai, le 27 décembre 1891. Euh, que l'en est-il de sa reconnaissance Amalia Lindengren devient en 1856 un membre, une membre, un membre. de l'Académie royale des arts de Suède. Elle est aussi un membre honoraire de la British Female Artist Society à Londres et remporte la médaille literis et Artibus. Et nous voyons ensuite en dessous une galerie de portraits avec homme vêtu d'un vêtement turc. C'est une étude Étude ve... <rire> oui, <rire> d'un homme en vêtement turc. <rire> J'arrive même plus à voir ce y a écrit. Lovisa, qui est euh, un nom que j'ai pas. Je lui veux velours lire. rouge hein, quand même hein. Et il, il, il, il rend vachement bien hein, le velours en, en, en c'est dur de, ouais. de peindre du velours en peinture hein, quand même. Bravo. Euh, ça c'est Zonda euh, Saften <rire> ou Suga, ça veut dire Dela euh, Dallas Touga, ça veut dire euh, les enfants qui jouent euh, dans le salon à Dallas. En tournant en rond. En tournant en rond. Avec un bébé qui les montre du toit. <rire> et un papa qui, ou un mec qui est en train de faire du, du, du violon. Un, un cum qui s est, qui est rentré dans la maison pour jouer du violon. Ah, et donc on, a, on augmente en plus notre, euh, notre euh, peinture d'enfants. Euh, Creepy. Ça, c'est pas trop creepy. On dirait plus qu'elle a peint par contre une adulte et qu'après elle a fait un corps d'enfant. Ça fait un peu ça, oui. Mmh. Ça, c'est euh, Frankenstein. Donc, c'est une enfant qui mange des fruchtucs. Euh, un fruchtuc, c'est un petit déjeuner. Donc, euh, c'est une enfant qui mange son petit déjeuner en 1866. quoi. Elle fait <rire> la dinette aussi. Euh... <rire> ah, c'est ça, la mini tasse. Elle fait la dinette avec sa mini poupée et une mini tasse. Ou il fait ce dinette, d'ailleurs. Mais. Euh... Non, en fait, je comprends aussi le truc, c'est la pose. Le, les fringues euh, tu vois ça fait pas très Dallas, Dallas. Ouais, c'est ça. Donc c'est le visa euh, bis, le visa de Suède. Oui. Euh, signe et B. Sistabad, Bad ça ça veut dire la mort du bébé Lilian. <rire> bad. <rire> Et le, la mort du bébé. Donc... Ah, c'est le nez qui fait que ça fait visage d'adulte. Ah, bon. Ah, c'est pas faux, ouais. C'est vrai que ça fait très défini comme nez. Bah, oh, mais vous, vous avez une analyse. Euh, moi, je... pourquoi son nez, ça bouge Parce que aussi, les, nez, non les nez, en fait, c'est un truc qui grandit avec l'âge. Ah, bah, c'est une boule, en fait, juste le Pour nez. les enfants, un... ouais. Ça. Donc, ici, euh, vous avez un, un, un prêtre, un, un pépé, euh, une femme. Le maire en... du village. Le maire euh, la mère qui pleure. Et voilà. Euh, une étude euh, d'un modèle féminin. Euh, oui. C'est pas mal. Pas mal. Pas. Oui, alors c'est toujours qu'un cul, hein, à Twitch. Ça. Un cul et un ventre. Un, en peinture. Et après, il y a Maria Roll, là, qui est, c est, c est qui qui, Maria... célèbre ventre. pour Peintre... portrait de célébrité suédoise. Ben, c'est bien ça. Et Léa Frédérica Arborn, qui est une artiste médailleuse Médailleur. Médailleur. elle fait des médaillons. Elle était membre de l'Académie Royale. C'est bien ça. On a du people de Suède maintenant. Ah Donc par on contre, quelle date alors, bah, je pour, sais pas. Euh... Hein. Elle a une bourse en 1850. Elle est étudiante euh... en 1949. Peint des portraits de genre. Euh... Bah... Il y aurait le tableau qu'elle renvoie en Suède pour témoigner de ses études à Paris, c'est une scène montrant une consommation d'alcool, machin, mais il n'y a pas, pas la date. Ah, ah Ouais, ça. Ça, ça aurait pu euh, être un... un truc, mais... Euh... Ah bah, il y a écrit aussi. Euh, une euh... scène si représentant le lieu de mort d'un enfant, bah t'avais bien raison, exposé... Bah, c'est normal, c'est parce que j'ai lu. <rire> bah 1867, il y a encore comme première date, à, dans expo exposé à Paris. On sait juste qu'elle a exposé ce lieu. Tableau en 1867. Oui bah, c'est bien en soit parce que ça doit pas être trop décalé avec euh, avec son envoi en de toute façon. Allez. Ok. Billy Billy Bibi. Ah ouais alors je pensais un truc quoi. mon cerveau il part en délire parce que j'étais en train de repenser. Ah les on l'avait déjà j'étais en train de repenser à, à le nez d'enfant euh, à cet âge sont pas aussi faits est-ce que vous avez vu enfin moi je traîne trop sur Instagram je vais je, je des fois je perds des heures entières il y a une maladie enfin une, je sais pas c'est une maladie une malformation qui fait qu'il y a des bébés qui peuvent naître avec toutes leurs dents et genre ils ont vraiment genre une dentition adulte mais avec un corps d'enfant et oui, genre c'est une... ça m'étonne pas tant mais que mais ça, en ça en fait, fait archi peur hein pourquoi Parce que t'as un bébé. Bah euh... bébé <rire> oui <rire> Genre, le bébé il sourit, il a... alors les dents sont pas grandes, mais il a toutes ses dents quoi, genre. Et, mmh. Et il a, euh, un... je sais pas, 3 mois quoi. 4 mois. Mmh. Non, j'exagère, il... il était un peu grand, mais. Il avait genre 8 mois, ça faisait archi peur. Je crois. Essayez de chercher sur internet, hein, bien sûr, le nom de la maladie. Ça vous fera la soirée. Franchement, je sais, je sais pas, tu vois, moi, je... Ça, ça me fait pas si peur que ça. Je trouve que ça paraît un peu logique aussi, tu vois. Je... Tu sais, les, les, les enfants et les dents... Euh... C'est toute une histoire, déjà. Hein. L'histoire d'avoir de, des dents de lait, déjà, ça, même, je trouve ça un plus bizarre, en final, que, tu vois, d'avoir des dents dès le début. <rire> c'est comme si t'avais des mini-hauts. Et après, ils se cassent, tu sais, ils tombent. Si c'est comme si t'avais des doigts au début, c'est des doigts tu... de lait. Il tombe, et, et après ça pousse, tu vois, c'est très bizarre. Hein. <rire> <rire> J'ai trouvé le pire exemple de pido. Mais... <rire> mais non, mais parce que je pense qu'il y a pas dans les dents de lait, il y a des mini racines. Je pense que c'est. Un... Oui, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait ça pousse, mais. Je, je... Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre comme. Peu pro... Pro... comme... Mais c'est un truc de mammifère, hein, je pense. Ou hein, comme, hein. Des ouais. comme des ongles. Oui, c'est comme des ongles, peut-être. Oui, c'est comme bah, C'est comme des ongles, sauf que les ongles, c'est un peu infini, quoi. C'est comme les cheveux, quoi. Mm. Les ongles. Ouais, donc, je sais pas T'imagines T'imagines imagines, à chaque fois que tu mues euh, Tu vois, genre, t'as 10 ans Tu perds un ongle L'ongle irait, il doit se reproduire Attendez, excusez-moi se... Là, il y a un vrai sujet Donc non, je, vais taper sur, bon. je vais taper sur Google Pourquoi envie. Pourquoi on a des dents de lait Pourquoi Pourquoi, je vais même juste allez, mettre allez, pourquoi, allez. Les pourquoi les dents de lait Pourquoi les dents de lait Parce que les requins et votre <rire> j'espère pas qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse alors ah n'importe quoi non mais ça c'est femme actuelle je vais pas lire un truc de femme actuelle ça me fatigue la recherche.fr oh ça ça pue cure hein. j'ai envie de dire la recherche.fr ça pue cure moi j'y crois moyen aux gens qui disent la recherche il <rire> y a un truc passeportsante.net une fiche qui s'appelle pourquoi vous devez garder les dents de lait de vos enfants Non, mais sérieux Pourquoi vous devez les collectionner, les, en les, les dents de lait de tous les enfants que vous connaissez Alors, theconversation.com, ça a pas l'air sûr, mais c'est Jacques. Ah, J'ai entendu un truc. Il y a eu un raid. Bonjour, Franck Bruxelles. Ah, bonjour, bonjour le raid. On n'était pas du tout en train de dériver euh, <rire> sur un sujet qui n'est pas du tout le cas. On fait Alors... une chronologie des femmes artistes, mais là, on s'est arrêté sur un truc méga important. Pourquoi <rire> les dents de lait Si quelqu'un a la réponse dans le chat. J'espère que ton... Alors, c'est marrant parce que j'ai regardé ta vidéo euh, aujourd'hui. Euh, on point, comme on dit. Euh, et du coup, ouais, euh, si vous voulez savoir euh, qui, euh, qui, qui, qui, qui que nous sommes, euh, bienvenue dans Chronologie des femmes artistes. Le jeudi à 21h depuis euh, deux ans, maintenant. Oui on fait euh, une chronologie euh, des femmes artistes. Voilà. Donc si vous voulez euh, avoir toute une panoplie de biais par là, hein euh, avec un super, euh, une super discussion, si vous voulez avoir des, des, des infos sur nous-mêmes spécifiquement, euh, plus que l'objet de la chrono, euh, le gland de lait, oulala. Euh... <rire> Pardon. <quoi> <rire> en plus, le pire, c'est que je vois de quoi tu parles. Euh... Mais quoi <rire> Je ne répondrai pas à ça. <rire> Ça fait super mal quand on le perd. Mais quoi voilà. <rire> Mais quoi ne, ne parlons pas de ça. <rire> euh, bref, donc j'ai peur Qu'est-ce que c'est que tu je... sais que Tu sais que ton, ton message a été automode deux fois par gland et par lait. <rire> donc, non mais voilà, on est d'accord. Euh, du coup... Euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur nous plutôt que sur la, fri sur la frise, <rire> vous avez accès à, à visage du wokisme avec Cybertopia, euh, donc présenté par Anartube. Euh, si vous avez, en plan, voilà, y a le, dans le biais, il y a toute l'information sur la chronologie en, en soi. Euh, et, et du coup on fait une chronologie des femmes artistes, c'est à dire qu'on fait de page Wikipédia en page Wikipédia dès qu'on trouve des femmes artistes euh, dans une page Wikipédia on part d'abord de celles qu'on connaît. Euh, c'était il y a deux ans maintenant et après on, on, on ne fait que voyager à travers les pages Wikipédia et là on vient de tomber sur un, sur un, un gros groupe de, de femmes suédoises euh, artistes et du coup il euh, y en a eu euh, donc on a fait celle qu'on était en favori de l'année dernière, on continue encore on a fait celle qui était sur Discord, qu'on avait prévue pendant les vacances. Euh, voilà, il y avait plein de trucs qu'on a fait aujourd'hui. Et, euh, et je vous montre un peu la, la tête qu'on qu a. Et en fait, là, Nibbler a commencé à partir sur l'histoire des dents de lait, parce qu'on a vu encore une por un portrait d'un enfant. Non, est-ce que... Et, et on se disait il y a un truc très adulte dans le portrait de, de l'enfant. Euh, Raving Bell nous a aidé en nous disant que c'était le nez qui était trop défini par rapport à un nez d'enfant. Et ensuite, on a parlé de dents des, de lait. De, non, mais non, on a parlé, j'ai dit qu'il y avait des enfants qui naissaient avec une maladie qui faisait que, genre, quand ils ont quelques mois, ils ont toutes leurs dents, ils ont des dents d'adultes, et ça fait très peur. Et ensuite, on a mais parlé des dents de lait, et pourquoi on perd les dents de lait Et en fait, juste, pas d'explication, les dents d'adultes poussent en dessous les dents de lait, ce qui fait tomber les dents de lait, parce qu'il y a d'autres dents. Voilà, il n'y a pas d'autres réponses. Euh, d'ailleurs Moi, il faudra m'expliquer, par contre, euh, après le live, hein. oh, d'accord, mais tu pourras chercher aussi le blanc de lait, je pense. Euh... J'ai pas très envie mais <rire> Je préfère que tu m'expliques, <rire> je veux pas chercher Pardon. Je veux clairement pas chercher Pardon. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette histoire, en plus. Euh, du coup... Euh, je... <rire> ça a l'air marrant, mais... <rire> euh, <j'sais pas>. euh, <rire> euh, Brucet, je sais pas. Je sais pas. Franck Bruxelles, je ne t'ai pas fait de, de shot-up depuis euh, la dernière fois, donc depuis qu'on s'est capté. Euh, sur euh, Mass Effect. Donc du coup, euh, allez voir euh, Franck Brusset. Surtout, allez voir la dernière vidéo. Je pense que c'est euh, très efficace sur euh, le, le temps des tempêtes de la gauche euh, en ce moment. Euh, C'était euh, intéressant. Justement, sur... Euh, ça, ça mettait des coups de coude quoi, hein, à certaines personnes, d'ailleurs c'est précisé dès le début, l'introduction euh, est bien là pour pouvoir vous expliquer à peu près tout ce qui risque de se dérouler pour vous, euh, face euh, à, à, bah, à, ce que, à ce que tu nous as dit, et euh, je trouve que c'était plutôt cool. Donc allez voir Frank Brousset. j'imagine que tu étais en, en, en just chatting comme d'hab, est-ce que c'était un retour sur ta vidéo ou euh... Alors les dents de lait, parce que la mâchoire d'enfant, on n'a pas encore la place pour les dents d'adultes, Oui, c'est vrai que c'est plus simple comme ça. Ouais, ouais, ouais. Euh... Alors que nous, on essayait de faire des liaisons avec des requins, euh... ce qui est tout à fait pas du tout la biologie, je crois. Donc allez voir, Frank Bruxelles, Je pense que c'était okay. ça. C'était du just Je J'ai pas vérifié. J'ai pas. On... On fait... En fait, on avait des problèmes d'audio, donc on s'est connecté direct. On n'a pas regardé ce que tu faisais. Euh, moi en général je fais un topo de qui est là et etc pour pouvoir un peu au shot-up de temps en temps. Du coup, coup j'ai lu vite fait et donc en fait c'est juste une blague de, mas de mascu toxique de 15 ans quoi. Oui. En fait. Okay. <rire> <rire> Merci voilà. Merci voilà. beaucoup pour cet apprentissage. Alors peut-être pas 15, peut-être 13, je sais pas. Mais... Ah non, il peut y en avoir des gens qui sont plus âgés qui y croient encore. C'est ça le pire. Bah oui, parce que ce que j'ai compris c'est que ouais. c'est justement le jeu de la blague. <rire> c'est le jeu de la blague. Voilà. Ok Enfin, de la blague, c'est blague, mais... Non, c'est <rire> pas marrant du tout, <rire> enfin, c'est... Amener entre le liaison d'Andley-Glandley, oui, c'est marrant, mais sinon, euh, en dehors, hein. bon. Ah oui, perso, je, je n'ai pas survécu la dernière vidéo de Franck. Ah ouais Non, c'est pas une blague de bascule. Dis-toi, t'as regardé sur quoi, du coup, toi <rire> J'ai regardé sur Internet. Ah oui, Internet te dit des trucs, hein. Non, Internet, il dit qu'il euh, bah, y a des rumeurs, tiens. et que du coup... Ouais. Vous voulez que j'explique ce que j'ai lu Moi, je veux bien. C'était hein. un délire d'Antoine Daniel. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça aussi, mais alors moi, je... Oui, bon. Vas-y, je te laisse expliquer. Euh... J'ai lu sur Internet que un, le gland de lait, c'est une blague pour euh, se moquer des garçons qui n'ont pas encore euh, couché. Et que du coup, quand on dit, euh, s'il y a, a quelqu'un qui va dire « Ah, t'as encore ton gland de lait », et donc si la personne dit « Mais c'est quoi ?» Ah, bah, ah tu l'as pas perdu, ha ah ah ah, c'est drôle quoi. du coup tu sais pas ce que c'est donc c'est marrant. et' ouais, donc, donc du on, coup, on voilà. sait pas ce que c'est bien entendu, nous nous sommes totalement prudents. de Twitch, euh, euh, donne-nous le partenariat. <rire> Avec quoi <rire> Bah juste pour ça <rire> un partenariat scientifique avéré. <rire> bah, euh, vu qu'on sait pas. Euh, euh... Tu vois, Twitch, il sait au moins qu'on va pas montrer du sboobs ou du cul ou je sais pas quoi quoi. Ouais, euh, c'est vrai. Tu vois bon, euh, Alors euh... qu'on en montre presque tous les jours avec toutes les, toutes les œuvres qu'on montre. mais. Excusez-nous, mais on a euh, <rire> dérivé sur un truc. À la base, on était sérieux, on lisait des, des pages de femmes artistes. Euh, mais voilà. Euh... C'est un fourre, -tour. on a commencé à parler de la vidéo au sens large, et à la fin je regardais des peintures de figurines. Ok. D'accord. Bon, on repart sur notre sur notre Mildred, Anne Butler, si ça vous dit. Si ça vous dit. Euh, <rire> le partenariat alors que tu refuses l'affiliation, ça va être content. Alors oui, mais je je, je passe au-dessus <rire> de l'affiliation. <rire> je veux des sponsors avant l'affiliation. C'est ça, moi je veux la, la y a les gens euh... ils soutiennent comme ça. Tu vois. Et on n'a pas besoin. De toute façon, euh, façon c'est la, la prod qui choisit, euh, de, tu vois. C'est la prod qui produit, donc de toute façon, voilà. euh, c'est le choix de la prod. Si vous ne connaissez pas la prod, bien sûr, c'est une private joke, euh, plus le fait aussi que c'est pas vraiment une private joke, parce qu'en vrai, on touche de l'argent <rire> dans l'histoire un peu. Euh, voilà. Et, si vous voulez de... et, et du coup, si vous voulez faire partie de la prod et faire partie des private jokes, euh, bien entendu, il y a donc de... euh... <rire> Oh, on, est on est fatigué. Ah Franchement, est je suis fatigué. Bon. Bon, voilà, je me fatigue moi-même. Euh, quand tu veux. Hein. Ouais, bah alors, donc <rire> du coup, c'est la troisième artiste, on a... Euh, pla... Est-ce qu'on a placé... Tu as placé sur la frise, l'artiste d'avant Non. C'était quoi, c'était... C'était 1910 Je crois que j'ai changé le truc, on était dessus. Ah, Franck Brusset, encore en, en lait. Attends. <rire> euh, le blanc de lait, pour moi, c'était un délire d'Antoine Daliel qui se moquait des mecs qui se prétendaient que la pousse des poils de barbe faisait mal pour relativiser les souffrances des femmes. Ah, ah ouais, il y avait un truc comme ça mais, je, mais oui, mais du coup, je comprends, ça. c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un, un imaginaire autour de euh, la la, la, la, perte ou la fragilité ou, la, ou le fait que tu es mal en tant qu'homme euh, par rapport à quelque chose de... de viril, ou de sexualisant ou de ce que tu veux. Euh, VS, avoir mal quand on a ses règles, euh, avoir mal quand on perd sa virginité J'ai l'impression que lait, euh, il l'interdit totalement. Je sais pas <rire> ce qu'il y a avec lait, mais apparemment t'es automode à chaque fois que tu l utilises lait. Ou gland peut-être, <rire> je ne sais pas. Attends, je vais réouvrir parce que je me rappelle plus de la date, moi, de Amélia. On a dit euh, première a dit dans, exposition genre, à Paris. Euh... c'était un truc dans ce... Non, 1867. 1867, je suis pas sûre que tu l'as mis, hein. on a regardé ouais. son travail et après on en fait, a on parlé des dents Et après En fait on eu il y a eu, euh, y a eu euh, un raid. Et on a été perdus. J'ai eu de l'endométriose à mes poils de barbe. Oh, <rire> oh, oh là là Oh mon ne, dieu ne, ne dérivons pas trop parce que c'est quand même une <rire> oh, incroyable l'endométriose en plus. Euh, J'adore si en plus la citation. Qui, de qui, <rire> qui as-tu tiré cette citation J'imagine que c'est une imaginaire. Une imaginaire. <rire> Non, c'est juste une invention totale pour se moquer de ces mecs. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Bah, j'espère je, aussi. Bah. Non, je pense que c'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris aussi. Mais euh, moi, je garde hein, la, la blague de Raving Bell. Hein. Même si c'est un faux truc, franchement, euh, je le sortirai. Hein. Non, mais c'est. Alors, pas devant. Euh, euh, non, mais. Quelqu'un ah, qui a l'endométriose, je suis pas sûr Non, soit pas prêt en, à face de un en face de quelqu'un qui a l'endométriose. En face d'un mec qui fait chier, tu vois. Avec ses mmh. euh, trucs et que tu vas lui dire. Euh... Je crois qu'il y a plus de place. Non, t'es obligé de remettre une île. là Si. Il y a peu de place. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh, oui, c'est dur. Oui, je me moque de ces cons. Non mais ouais, t'inquiète, j'ai compris, mais c'est juste que c'est un sujet un peu touchy quand même. Parce qu'en vrai, c'est des douleurs euh, qui sont presque même pas encore euh... compris, entendues par, par le livre. Tu vois, c'est compliqué. Là. Non mais c'est vrai que des mecs ont prétendu premier degré que la pousse des poils de barbe c'était une souffrance. Ouais bah j'imagine. Alors que la coupe, euh, on en parle. <rire> moi je trouve que c'est fatigant. Hein. Mais euh, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est bizarre, je vois plus le... La pousse le... ça me paraît bizarre quand même. Ah mais c'est parce que moi j'ai des porcs gros. Pour ça. <rire> ah je me sens pas concerné du coup parce que j'ai des porcs gros. Pardon. <rire> oh, je fais sûr. pas partie des concernés. Qu'est-ce qui se bon, on parle <rire> qu qu passe de, On parle de mes porcs gros de poils. <rire> Bon, euh, mon téléphone ne veut plus afficher le chat. Je peux plus vous parler. Ah si. Ouais. Bah ouais. Non mais bon, la vie c'est difficile. Voilà. Donc maintenant qu'on a mise, c'est bon. On a, on a notre, notre ajout euh, et on va, on va continuer du coup parce qu'on est on, on a totalement euh... <rire> donc, on est parti loin. Hein. Pardon. Excusez-nous. On essaye de rattraper un peu le truc. Euh, alors. Voilà. C'est Donc euh, troisième artiste alors. Hein. Oui. Donc, nous lisons la page de Mildred Ann Butler, qui est donc à côté R-A-R-W-S. R-A, c'est. Ah, je ne sais pas. Royal Academy Non, R-H-A, c'est Royal Iberian Academy Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu peux mettre liste des académies des ouais, académies royales aussi c'est ça c'est Royal Academy du coup okay. et RWA c'est euh, bah, c'est Watercolor Association of uh, Royalty d'accord d'accord j'ai compris non non mais lis pas en fait, ne lis plus le chat. Ok. Reviens, Pardon. Reviens, reviens parce qu'on n'avancera jamais, on n'avancera jamais. J'ai vu le début, j'ai fait non, il faut que j'arrête de lire. Attends je l'enlève là, euh, pendant que tu t'es en train de rigoler. C'est mort, lis pas le chat. Oh mon dieu. Bon allez. Donc euh, non, non, t inquiète, t inquiète. Mildred ah. Anne Butler, donc est née en 1858 et morte en 1941, était une artiste irlandaise qui a travaillé à l'aquarelle et à l'huile euh, des, pay des, des paysages, euh, des tableaux de genre et des sujets animaliers. Butler est née et a passé la majeure partie de sa vie à Kilmurry, euh, to Thomas Town, euh, dans le comté de Kilkenny et a été associée à la Newlyn School of Painters. Le style en plein air de Mildred Anne, de Anne Mildred, est dominé par le euh, thème de la nature, et reflète des scènes de vie domestique autour de la maison familiale à Kilmery. Elle s'est distinguée de son vivant et a exposé dans de grandes galeries en Irlande et en Angleterre. Parmi ses mécènes figuraient la reine Marie de Teck et euh, Louis, euh, Louis IV, grand-duc de Hesse. Qui est Louis IV oui. Elle est devenue membre de la Royal Academy en 1893. En 1896, le bain du matin, donc un de ses tableaux, a été exposé à la Royal Academy. 1896. C'était la première œuvre d'une artiste femme à être... J'ai corrigé, euh, j'auto-censure les pages, maintenant j'en ai marre. Euh, de lire euh, les traductions euh, en français, on ne traduit pas euh, woman artist par artiste féminine, donc euh, je dis c'est la première œuvre d'une artiste femme à être achetée par les administrateurs du leg Chantray et a ensuite été à, euh, à la Tate. Elle est devenue membre associée à la Royal Watercolor Society, donc la RWS, en 1897 et a obtenu le statut de membre à part entière en 1937. Elle a, elle, est, elle a été l'une des premières académiciennes élues par Luster Academy of Arts en 1930, et elle a pratiquement cessé de peindre dans les années 30 en raison de l'arthrite, de son arthrite donc, euh, et elle est décédée en 1941 à l'âge de 83 ans. Environ 400 pièces de son travail ont été vendues dans le cadre de l'atelier de l'artiste, euh, vente en 1980, je ne sais pas, ça, ça doit être un an. Il y a eu une vente caritative de toutes ces pièces, je suppose. Euh, elle est célébrée par un timbre-poste de la Han Post. Tu sais que t'étais très très bas de la page. Oui, mais pas grave. Alors sa vie. Euh, on s'en fout. On s'en fout. Alors là... Euh... La connaissance de la vie et des méthodes de travail de Butler repose presque entièrement sur les aquarelles elles-mêmes et sur ses journaux intimes qui sont conservés euh, sur la plupart donc, des années de 1892 à 1938. Les titres originaux de Butler, tels que Ancient Rubbish, A Tits Beat and euh, et Chucked, Grey Aid Jealousy, Des Corbeaux Parmi les Arbres, montrent la sensibilité ludique de l'artiste. Alors une sensibilité ludique c'est... Attention hein. ça rigole pas hein. un système. Son père, Henry Butler, était un artiste amateur privilégiant les sujets de la nature qu'il rencontrait lors de voyages à l'étranger, en particulier les plantes et les animaux exotiques. Butler a passé la majeure partie de sa vie dans la maison familiale de Kilmurry, avec des voyages fréquents en Angleterre et sur le continent. Elle a continué à peindre jusqu'aux années 1930. Et après, ils nous redisent qu'elle avait de l'arthrite. Et après, elle est morte à 83 ans. Parce que c'est très important de nous le redire. Euh, sa carrière, lisons un petit peu. Euh... Mais c'est quoi mes accents Je fais les accents sur l'anglais, c'est ça C'est Killmory, par exemple, ouais, c'est un super accent. Euh... Bah, J'essaie de prendre mon best accent euh, en anglais, quoi, mais... Tu me dis quand je peux avancer. Euh, tu me dis quand... Dis-moi quand j'avance, c'est hein. Alors, sa carrière. Donc, le père de... Attends, parce que c'est un petit peu... Un peu... Bon. Le père de Butler, ouais, Henri, a peut-être encouragé... L'a peut-être encouragé à peindre dans sa jeunesse. Mais sa formation artistique a commencé à Londres à la fin des années 1880 avec l'aquarelliste Paul Jacob Naftel, à qui elle attribue sa compréhension de l'aquarelle. Butler, comme son amie Rose Barton, Barton, qui a également étudié sous, sous la, la, la direction de euh, Paul Jacob Naftel, n'a pas suivi son choix de paysage. Au lieu de cela, elle s'est consacrée au bétail, aux oiseaux et aux jardins de fleurs. Euh, donc il y a Rose Barton comme artiste, mais je ne sais pas euh, si euh, tu la trouveras. Bah, je vais chercher en attendant. Euh... Elle a poursuivi ses études à la Westminster School of Art sous la direction de William Frank Calderon qui s'est spécialisé dans la peinture animalière et a ensuite ouvert une école de peinture animalière Ça existe Une école de peinture où tu peins que des animaux À l'école de Frank Calderon, elle a étudié le sujet des vaches et c'est ce travail pour lequel elle a été élue à la Old Society, la Royal Academy Ok à la fin euh, de sa, sa vingtaine, Butler a effectué des visites annuelles sur le continent jusqu'au déclenchement de la guerre. Elle a voyagé en France, en Belgique, en Suisse et en Italie. À Paris, elle a étudié le dessin, le dessin de figures et la peinture des beaux-arts. Pendant son séjour à Paris... J'adore lire comme ça parce que comme ça veut rien dire, en fait, les, les phrases... Enfin, je sais pas si ça veut dire sans rien vouloir dire, quoi. Pendant son séjour à Paris, elle s'est associée à l'école de Newlyn et ensuite passé les étés de 1894 et 1895 à Newlyn, en Cornouailles. Newlyn, à cette époque, était le centre d'un groupe d'artistes qui s'intéressait aux sujets de plein air, dont beaucoup avaient déjà étudié en France. Elle fut rattachée à la Newlyn School et notamment à l'atelier de Norman Garstin, aux côtés de contemporains tels que Walter Osborne et Sir John Lavery. Est-ce que Sir John Lavery, c'est pas le mec qui avait le style du, de peinture qu'on avait vu sur un, une espèce d'émission obscure où le gars, il était au bord d'une <rire> forêt avec un. Oh Dans une forêt, il celui... faisait genre, oui, alors c'est le style de machin. Ah, c'était un américain. Ah, un -Américain. Ouais. Ok, ok. Euh, Garstin, comme Osborne, avait été l'élève du maître envernois Charles Verla. Butler a établi une amitié avec Luc. F... On s'en fout. Name dropping, on sait même pas qui c'est, Luc Field et Stanoff uh, Forbes. Euh, ok, super. On... Est-ce que je peux euh, avancer dans la page, s'il te plaît ouais. euh, Stop. Butler a exposé en permanence tout au long de sa carrière et s'est révélée être une femme d'affaires passionnée, capable de commercialiser ses aquarelles avec succès auprès de mécènes tels que la reine Marie de Tech et Louis IV, grand-duc de Hesse. Elle était membre de la Society of Lady Artists, elle a été l'une des neuf premières académiciennes élues par le Slur Academy of Art en 1930 et on nous dit la même chose que tout à l'heure, bien sûr. Son style, maintenant on va pouvoir connaître son style. Butler était une peintre à l'huile et à l'aquarelle de paysages, de genres et de sujets animaliers. Sa gamme de travaux était dominée par le thème de la nature et son sujet reflétait les scènes de domesticité entourant sa maison de Kilmery. La maison de Butler a été un, une énorme source d'inspiration tout au long de sa vie. Son jardin et ses environs ont suscité la passion de nombre de ses peintures qui comprenaient souvent les jardins, les parturages et la campagne environnante. Ces thèmes l'intéressaient particulièrement et restait un sujet constant, on a compris. Elle a euh, aussi fait... Elle a fait aussi des vues de genre de village et de villes sur le continent. Vous avez euh, à droite une représentation magistrale de vaches dans un pré et le titre c'est Méditation. Voilà. Euh, donc Butler a peint en plein air avec euh, avec un souffle à son travail. Que ça veut dire avec un souffle à son travail, une fraîcheur animée. Alors, ça veut rien dire, je pense que c'est « et un souffle », mais j'adore la formulation euh, française de « Butler a peint en plein air avec un souffle, à son travail une fraîcheur animée », voilà, qu'elle dépeint avec un degré de réalisme et d'expression. Des peintures telles que « Méditation » en 1889 ont été considérées comme révolutionnaires par l'establishment artistique et par les critiques de l'époque. La critique du magazine Hearth and Home a décrit son habitude de peindre en plein air, rare à l'époque, et a déclaré que cela donnait une actualité et une fraîcheur à la peinture. Voilà. Alors, œuvres et exposition. Ah, c'est du dropping de... De... de trucs. Ok. Principaux travaux de Butler ont été. Donc là, il y a tous ces tableaux. De 1891 à. Euh, Je sais pas quand. Ces œuvres oui, figurent oui, oui. dans de nombreuses collections. Donc il y en a à la. À la... Il y en a en Irlande, il y en a à Belfast, à Dublin, euh, à Windsor. Elle a même été présentée aux États-Unis et au Japon. Voilà. Donc après, on nous dit quoi Là où elle expose, blablabla, en 1906, elle expose à la Watercolor Society. Après, il parle de vente. Euh... Ouais, après, c'est trop long. Ouais, euh, beaucoup euh... d'œuvres. Bon, je crois que c'est 1991 hein, le premier. Hein. C'est ce que j'ai dit, moi. Tout à l'heure, je sais pas que En fait, tout à l'heure, t'as dit 96. Je 1896, je crois. Hein. Parce que oui, c'est ça, 1896. Sauf que là, il dit, tu vois, la première offre, c'est 91. Ouais, mais ça, c'est pas grave. La première 96, heure. oui, c'est vrai, je suis d'accord. École <rire> de peinture pour animaux. <rire> ça me fatigue. Bah, eh, je... N'empêche que dans mes pérégrinations sur Instagram, je vois des merdes comme ça. Hein. Vous rigolez, mais il y a des gens, ils sont trop sérieux avec ça. Euh, des écoles de peinture pour animaux Non, c'est pas des écoles de peinture, mais il y a une meuf, par exemple, elle a mis de la peinture, genre elle a mis une feuille comme ça, elle a mis des grosses lignes de peinture dégrasse, en gouache, là. Ah. Après elle a mis un film, un film genre euh, plastique, enfin un truc, et après elle a mis dessus de, je sais pas, un... De la pâte à tartiner ou je sais pas quoi et elle a dit à ses chiens allez léchez le truc ah non, mais et donc ah les chiens ils lèchent et après elle fait regardez c'est magnifique voilà en fait c'est un <rire> truc de mise en scène en, en ce moment qui commence à m'énerver parce que j'ai vu aussi les, les trucs de, de surveillance de en Amérique euh, où en fait tu sais devant la porte euh, pour, et en fait, ils donnent des informations, tu vois. Genre, quand tu livres un colis, mmh. ils te disent Oui, euh, est-ce que vous voulez bien faire une danse quand vous livrez le truc Et en fait, ils gardent la, la, la, la vidéo. Parce que tu vois, les gens, ils sont payés pour, pour, pour, la, pour la communication de leur entreprise. Mmh. Tu vois. Enfin, ils ne sont pas payés pour ça. Mais ils sont obligés par euh, le capitalisme à devoir montrer, euh, tu vois, le, le, à porter la marque, entre guillemets. Mmh. Mmh. Donc, du coup, les gens jouent sur ça pour que les, les, les, les personnes qui ramènent les colis euh, fassent tout ce que les gens en, qui ont demandé le colis euh, veulent, en fait. C'est... Un... Et pourquoi t'as rappelé ça alors que j'ai parlé qu d'un chien qui léchait un... Parce qu'en fait, c'est qu en fait, de la mise en scène de soi-disant choses qui sont naturelles, alors qu'en fait, ça l'est pas. Et bah, c'est euh, fatigant. En ce, moment, en ce moment, surtout sur, bah, c est, c est, sur Instagram aussi, euh, en fait, ça me fatigue. Ça me fatigue, et... Euh, genre... Euh... En, une, en, en, apparemment, c'est une train, en plus, tu vois, c'est un truc à la mode et tout, genre... Tu vois, genre, euh, dans, dans, dans, dans la Macarena, en me livrant la pizza, sérieux, sérieusement, quoi. c'est... Bah, ouais, toujours les mêmes, tu sais, Ils genre, ont même pas un pourboire en plus. Mais, en, mais en, en plus, tu vois, genre, je suis même pas sûr. Mm -hmm ça signifie quoi Je te donne 5 étoiles sur ton, sur ton truc. <rire> ça me déprime, ça, ça me déprime. Bon, allez, on continue, hein, parce que bon... On a déjà perdu beaucoup de temps. Bah, là, on a fait point 3. Ouais. J'ai l'impression qu'on va très lentement, mais en fait non, je crois pas. Hein. Mais non, ça va. Hein. Black Mirror. <rire> non 1984 <rire> non, Black Mirror, c'est le... dans l'épisode où il snock. Oui, oui, mais en fait, c'est la, de... la blague de 1984. Black Mirror. On, est d... on vit dans une société, on est euh, dans un société, euh, dans un frigo qui s'appelle Société. Enfin, bref, tu vois. La blague de. Ouais, ouais. Voilà. Je comprends. Moi, franchement, des fois, j'aimerais bien noter les gens. Hein. Oh non, Lui, il conduit mal... Il m'a mais... grillé, il a failli m'écraser sur le truc... Non mais là, tout le monde se tirait dans les pattes. Ah, t'étais premier degré Oui, bah alors du coup, oui, on est, aussi, on est, on est dans une saucisse l'été. <rire> oh mon dieu... Voilà, voilà, exactement. Mais est-ce que Raving Bell, quand t'écris, t'écris ce que ton cerveau te dicte au moment que tu l'entends Parce que du coup, c'est... Genre là, t'as vraiment... En fait, on en a parlé et t'as entendu ça, quoi. C'est pas faux, euh, Bruxelles, sur le coup. Il y a des trucs, quoi, ouais, il y a des trucs où, en fait, euh, c'est... Euh... Après, c'est un peu le principe, hein, de, de, de, de ce genre de de, fonte, de, de fiction. Bon. Alors. Tu veux dire qu'il y aura vraiment... Ah, non, non, il y a un épisode de Black Mirror qui m'avait traumatisé, il faut pas que... Celui où tu dois choisir, toi, tout seul, toutes les, toutes les actions, et non. que tu as l'impression d'être dans un choix, et que c'est la vie. Non, celui où ils disent... Euh... Où ils disent... Euh... Attends, c'était quoi Ah, quand ils ont la, la, la pupille, ils enregistrent tout, là Ouais, et qu'ils ont pas tué le hamster, là, ou je sais pas quoi, là. <rire> eh, ça m'avait traumatisé, ça. C'était un délire. Je sais pas pourquoi j'étais traumatisé. Donc, j'ai trouvé Rose Barton. Hein. Ah, cool. Je la mets dans Chronologie des Futurs. Je suis désolé, hein, je passe, passe à autre chose, parce que hein, j'ai l'impression qu'on prend 15 ans, Mais, ouais, je suis même pas sûr. Ah oui, j'écris ce que mon cerveau me dicte en réaction, ce que... je. C'est quelqu'un d'autre, ça, ok. Oui, est... on est dans une saucisse l'été, on l'a entendu, ouais. C'est vrai, sur, le... sur le Twitch, on, on entend souvent. Ok, ok. Alors, bah attends, ça... Attends, je regarde, de... c'est une version française, peut-être. Ah non, mais on l'a déjà fait. Bah oui, on vient de le faire, Mildred Allen Butler. On n'a pas regardé son travail, par contre. Ah oui. Tu as mis la date, enfin, je crois que c'est ça coup, que fermé... je viens de faire. du coup, j'ai fermé... On avait deux fois Mildred Allen and... Butler oui. en... Ok. Ok, attends pour moi. En je crois que j'étais revenu sur la version anglaise pour voir s'il y avait du Wiki Commons dans l'histoire. On avait déjà la méditation des vaches hein Wow. Ouais, d'accord. Revolutioner, hein. c'est révolutionnaire. C'est pas pour l'époque remarquée. Tu sais. Ouais c'est ça qui est marrant, parce que. C'est Rosa Bonheur hein, qui faisait aussi.. Euh... Oui. Bah Ma oui, mais elle n'était pas irlandaise. Oui non mais t'as compris ce que je voulais dire, c'est oui. style. Qui a, être, qui a pas du tout été considéré révolutionnaire en France, alors que maintenant oui. Si vous voulez, je trouve comment faire le symbole trademark et je l'ajoute dans mes vannes sont 100% Raving <rire> Ah Non, le pire, c'est avec la femme qui réalise qu'elle est une IA copie d'une vraie personne qui existe juste pour devenir esclave de l'original. Ah... Ouais, ouais. Je crois qu'on n'a pas tout vu de ce de, miroir. De, de, de, de, de, de, de, <rire> Moi j'aime bien dormir la nuit Ça me fait penser ça, ça, à, à Robot. non pas Robot. comment ça s'appelle le truc là avec euh, Bruce Willis tu sais, où ils Intelligence ont... Artificielle où, où ils font du métaverse. Ah où ah ils oui, font oui, du oui. métaverse mais avec des androïdes. Et même il est avec une femme et même il s'ennuie un peu. Il dit ouais, viens quand... on fait un truc ce week-end, on va manger des glaces mmh. dehors et elle fait genre bah pourquoi Et en fait ils sont super sécurisés et ils se baladent uniquement avec des androïdes. Ah ouais. Mais je me souviens que tu m'as montré ce film mais et... je me souviens pas comment il s'appelle. Je me souviens juste de Bruce Willis. <rire> 12 bis, euh, en fait, faut que je limite 12 bis. Il spam de vraiment, ouf. Euh... En fait, il envoie toutes les infos de chronologie, sauf que euh, le dernier, c'est Wisebot We qui. <rire> <rire> ok, ok. Donc, des fleurs, des pains, des pains. Un jour d'automne. Elle peint les feuillages toujours pareil, aussi. Un petit brouillard, quoi. Le sfumato. Mm -hmm. La technique de fumée. Des pigeonesses. Alors franchement, ils sont beaux ces pigeons Mording bass. Basse wow. Waouh ouais, Eh je... franchement, eh, si vous voyez un banc de pigeons, il y en a autant dans la fontaine, là Moi sont... j'ai peur Et, hein. et qui sont de cette couleur-là, <rire> tu peux te laver les mains, N'importe hein. <rire> quoi C'est la blague. Il a que ça comme travail, mais je crois qu'elle avait fait 20 000 tableaux. Euh... Mais attends, euh, on, est, on est que sur Wikicommons, hein. je te rappelle que Wikicommons, c'est quand même un truc euh, où c'est un peu plus ou moins libéré. Euh... Mm -hmm. on, va aller, on va aller chez Google. Là. Je, mais je sens, tu vois, que tu es un peu plus. Euh, Réveillé Oui, que d'habitude. Je vois que c'est re ton retour, quand même. Je suis surtout fatiguée, et quand je dépasse en stade de fatigue, ensuite ah je. Ah oui, c est, c est, je je, je, voilà. après, je deviens. C est, c est... Euh... <rire> Dangereuse pour la sécurité de ce stream euh, et la longueur qu'il peut prendre. Oh, ah, c'est que des corbeaux, ça Il oui. y avait beaucoup de corbeaux dans son. Enfin, il y avait un truc qui s'appelait corbeau. Mm -hmm. Oui Non, c'est celui d'après, il fait archi peur. Le rire se délie avec la fatigue. Ça, ça fait archi peur. Tu vois, les corbeaux, ils sont sympas. Non, non, ils n'ont pas l'air sympas. Déjà, ils marchent par deux. Déjà, ça fait super peur. Ils discutent et tout. Ils sont en train discuter par deux, là, ça fait archi peur. Oui, oui non, mais il, faut, hein, il faut quand on est fatigué. De hein. toute façon, façon c'est ça aussi le truc, c'est qu'on euh, n'a pas trop de créneaux euh, où on peut, euh, où on peut euh, faire chronologie. Donc forcément, on n'est pas euh, non plus le bon, plus sérieux. Euh... Ouais. Euh, L'idée hein. de, de chronologie, c'est aussi de ne pas faire un truc hyper sérieux, hein. on fait, on, on fait une... la chronologie, si. Mais c'est un objet euh, autre, quoi. Bah, en fait, on a été sérieux pendant très longtemps, quand même, parce que pendant très longtemps, on n'avait on on avait, personne, on avait personne <rire> dans le chat, à part euh, Petit Cancanou. Et du coup, on faisait des private jokes avec Petit Cancanou. Et encore Et des fois, même pas. Des fois, on était tous les deux euh, à faire chronologie, donc... Euh... Ouais, on rigole pas ensemble, en fait. On, on se faisait chier, on... quoi. <rire> on lisait des pages. Enfin voilà, c'était hyper. Sans se... bruit, sur les designers, toujours on s'embrouille sans bruit, sur les designers. Non mais ça va. Ah a... ah non putain, je crois que c'était un corbeau avec un chapeau. Mais non, c'est un... <rire> une poule d'eau avec euh, des pigeons. Et puis je suis arrivé et j'ai foutu le bordel. Non, mais t'inquiète. Hein. Mais d'ailleurs, attends, excuse-moi, parenthèse, ça n'a rien à voir. Ah bah des vrais pigeons. Enfin... Ah des pigeons parisiens, on aime. Euh... Est-ce qu'il est qu faudrait faire l'anniversaire de Raven belle sur le sur le stream Non, je me suis dit. Je me suis demandé, parce que euh, dimanche, du coup, je suis, comme je m'ennuyais seul euh, dans mon Covid, euh, j'ai regardé l'entièreté de, de ton stream de dimanche. Ah oui, c'est que quand, quand tu t'ennuies que tu peux regarder bah, ce sinon, truc, sinon, je fais des trucs. sinon, sinon ça dimanche rien. Sinon je fais des trucs dans la vie réelle de dehors, quoi. je ne ouais, regarde pas les, les, 4 heures, les 6 heures de stream. Je n'ai pas fait Donc. 6 heures, j'ai fait 4 heures déjà. Ouais, 4 heures. Non mais à quoi que non T'as fait 6 heures, t'as fait 6 heures, moi j'ai fait de la broderie pendant 6 heures, j'avais archi mal au bras. Euh... Il était archi long. Euh, mais il euh, y a eu le retour de, de, de Real One. Oui, il y avait le retour de Rilwan One, que, que j'ai un peu braqué d'ailleurs. <rire> Real c'était la première, première personne qui est venue. C'était euh... pas la première personne. Mmh, non, pas la première, une des premières personnes qui, avec, qui, qui a discuté avec nous sur le chat. Et en fait, quand il parlait, on, on lui posait des questions. Mais Qu'est-ce que tu veux dire euh, par... <rire> ouais, parce qu'il a sorti un truc j'ai pas compris dimanche. C'était trop bizarre. Du coup, je l'ai un peu... Euh... Un peu, un peu vous pouvez par... me donner une explication, s'il ouais, vous plaît. <rire> moi, je, moi, je suis pas très sympa sur ce genre de truc. Sachez que sur ce stream, quand vous avez... Si, euh, si euh, Ben vous demande... Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par... Euh, et il répète, ça veut dire qu'il est énervé, généralement. Donc, euh, vous avez, il, faut, il faut répondre répondre euh, et il faut comprendre que vous avez dit une connerie, voilà. Euh, c'est faux... Oh, c'est faux Non, moi, en fait, <rire> je préfère qu'on se soit réglé, parce qu'en fait, oui, ça bah va me trotter oui. dans la tête, c'est plus ça. Bon... On rajoute... Euh, bah, Anna, on en a fait combien, là On en a fait 12 000 des artistes Tu peux en faire rentrer 5 sur tes miniatures Alors déjà, y a, on en a fait une, deux, trois, dont une manque de ressources, deux manques de ressources, on a pas fait que trois. Une danseuse ben, On n'en a pas fait que trois. A... C'était déjà parce la que quatrième je... que j'ai lu Tu m'écoutes pas de ce que je te dis. D'accord. Ok, bah alors on lit Anna euh, Bacherini euh, Piatoli parce alors. Que, euh, parce que si je précise en plus, sur les trois qu'on a faites, il n'y a pas de portrait. Voilà. Donc, euh... Si, si, si. La. la si, bah, la. la euh sculptrice roumaine, il y avait un portrait, je suis désolé. Oui, c'est ce que je dis. Il y a qu'un portrait. OK. Alors, euh... Non, non, si tu veux, on fait celle-ci, c'est la fin. Parce qu'en fait, le truc c'est que je... elle est courte, je pense. Et euh... non, c'est juste pour pouvoir compenser. On a bien mis hein, la le... Le... la date hein. <rire> je crois oui. Moi, je suis perdu maintenant. Je sais plus. C'était 1896. Mais je sais plus. Oui, on ouais. a mis hein 1896. Attends, je vérifie vite fait. Ouais. <rire> Mais ça ne plaît pas. Eh bien non, parce que tu as dit, euh, je crois qu'il faut mettre le nom. C'est pas ça Quoi J'ai rien dit. Tu pas dit qu'il faut qu'on regarde l'œuvre Si, c'est ça, 1896. On ne l'a pas mis. Mildred Anne. Butler, nous ne l'avons pas rajouté. C'est trop bizarre, j'ai l'impression que tu l'as rajouté. Non, justement. J'allais le rajouter, tu m'as dit, on n'a pas okay, vu l'œuvre. Okay, je crois okay, que c'est okay, ça. Okay, okay, okay. Et en plus, là, vu qu'on a plein de sujets en même temps, euh, mon cerveau ne suit Là, là, là. Il, faut garder le, il faut garder le cap, hein, parce que sinon on, va, on, on finira pas cette saison, hein. Clairement. Oui, oui. Je trouve qu'on est plus fatigué l'année dernière, à la même époque. Mais je pense qu'il y, y a un truc un peu avec les élections aussi, hein. j'ai l'impression que ça me fatigue. Ouais, ouais. Tout, là, en ce moment, tout me fatigue. Mais en fait, je regardais un truc, mais... Euh... T'avais pas un goal... Euh... Est-ce que là, rajouté Ah oui. Un goal à 200 et maintenant t'es à 219 Ah non, 300 ah oui, oui, j'ai augmenté le goal. Dimanche. Non. Ouais, non, parce que tu, tu, tu, tu... Attends. Monsieur on est, passé, hein on es est passé, je sais plus quand, euh, à, 3, à, à 300, c'était il y a longtemps. Et oui, euh, en fait, on fait un goal, mais le goal, il est un peu, un peu là pour faire joli, hein. En bon, vrai. Ouais. Oui, je ça fait. On vous appelle pas à, à follow la chaîne, tu vois. Tu peux suivre euh, sans être connecté, euh, sans avoir de compte, tu vois. L'idée, c'est qu'il y a plein d'autres endroits où vous pouvez tomber sur la chronologie. Donc c'est surtout ça qui est important. Et de, et de partager. Raving Bell a dit, est-ce que l'a rajoutait Oui, je, je l'ai lu déjà. Mais en fait, tu l'as pas entendu, t'es trop fatigué, je crois. <rire> non, je n'ai pas... Tu vois, regarde, en plus, on est en train de, de, de, de s'écrouler. Ouais, pardon, pardon. Alors euh, Attends, je rajoute sur le chapitrage. Hop, c'est bon. Donc dernière artiste pour ce soir, Anna Baccherini Piattoli, qui est née à Florence en 1720 et qui est morte peut-être aussi à Florence en 1788, est une femme peintre italienne qui a été active au XVIIIe siècle. On va pas avoir beaucoup d'infos. Non, je pense qu'on va pas avoir grand-chose, mais au moins on l'aura faite. Alors, Anna Baccherini a été l'épouse de euh, Gaetano Piattoli et la mère de Giuseppe Piattoli, tous deux peintres. Elle a été une élève de Violante Beatrice Siris. On, la, on connaît Violante Beatrice Siris Pourquoi oh. Si. J'ai déjà, euh, euh, <rire> déjà vu ce front. Attends, <rire> j'ai déjà vu. J'ai déjà sa tête. J'ai déjà vu ce front noir. C'est que j'ai dit. C'est tout Non. Euh, si. Euh, elle a fait des œuvres, des autoportraits. Bah, il y a des dates. Donc, autoportrait de... à Florence, portrait de Teresa de Verrazzano, Neivaï, jeune homme jouant de la mandoline à une fenêtre, portrait de jeune, du jeune abbé de la famille Franchi di Luca, portrait de Prélat, euh, Sainte Thérèse Margaret du Sacré-Cœur, monastère des Carmélites à Florence, et le portrait de Maddalena Morelli, Morelli. Euh, voilà, noter références, et bien, euh, on ne sait pas. Hein, ouais. <rire> Musée des offices, euh, voilà, il n'y a pas grand-chose. Okay. Bah, c'est un peu le problème avec euh, l'époque, en fait. Il y a Agora, quand même, hein, qui pourrait peut-être nous aider. Hein. Ouais. Mais euh, ouais, en, en général, euh, cette époque-là, c'est compliqué. quoi. Après, il y a quand même les œuvres, il y a quand même une date, là. Une <rire> démonstration, ça. Non non mais en fait si à l'époque tu peux faire un si t'as un portrait qui est dans une église ça marche mais là on ne sait pas on sait rien là là c'est il y a une pauvre phrase bon manque de ressources du coup ouais là je pense que bah ça fait un peu partie des des timarités et compagnie Timarités, c'est pire parce que c'est encore avant mais timarités, malgré tout c'est un gros travail moi j'aime bien timarité je crois, hein, de mémoire. C'est tu m'arrêter, arrêté, hein, qui fait, qui égorge les hommes là Je sais plus. Non. C'est qui qui égorge les hommes déjà mmh. Ah, j'en ai reparlé récemment en plus. Euh... Alors, peintre italienne. <rire> tu vas mettre décapitation Non. Je vais juste écrire peintre italienne, je pense qu'elle est connue. Ok, bah euh... je pense qu'on est, on est bon après. Voilà. Artemisa, Gentilecci. Artemisa, si. voilà. Gentilecci. Gentilecci. Alors ok, on va rajouter quand même euh, Anna Baccarini. Allez voir euh, Artemisa. Hein. Franchement, c'est un, un beau boulot. Qualitatif. En plus. Et euh, vous, vous, vous aurez des, des décapitations d'hommes. Pour avec les... un super sujet, euh... enfin, un super sujet, un sujet un peu dur quand même hein, sur sa vie. Il euh, y a des trigger warning quoi. Alors c'est pas un peu, je m'entends là, c'est pas du tout un peu, c'est vraiment trigger warning, faites attention. Hop -y. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc du coup, euh, bah, je pense qu'on a fini. Est-ce que tu veux qu'on fasse un récap de qui on a vu ou, euh... On peut, Nick. on peut. De toute façon, on a vu... tourné autour de 1800, mais de ne... 1800. Ouais, 1800 et 1900. 1900. même pas. Non, non, il n'y a pas 60. 1960, on a rien 50. Vu de... Si, si. Et... On n'a rien lu de cette époque. -là. Si l'Irlandaise a été de quelle? Non, c'était tout avant. C'était tout avant 1900. Ah oh bon, ok. Mmh. Mmh. T'as pas vu? Mmh, bah pas bon. Mais alors euh, Non, non, non, non. Voilà, Emma oh. Amalia Lindegren. 1867... Alors là, je vois tous les décalages, là, c'est pas possible, non. C'est pas possible, sinon. Quel enfer. Quel enfer. Là, il y a encore un... nom. Mais c'est quoi ce truc, <rire> sérieusement Mais c'est des marches Y'a rien qui va, là Descends, s'il te plaît, respecte-nous. Merci. Et toi aussi, en fait Non, mais c'est pas grave, tu sais pas comment ça faire ça maintenant. Euh. Non, non, non, non, non. Mildred, Mildred Ann Butler en 1886. Donc ça fait deux. Mildred Ann Butler. Tu vois, on l'a mis deux fois. Bah oui. Donc bah du coup, ouais. on s'est trompé sur 96. Sur le chiffre, par contre. Personne nous a dit. Hein. Oh là là là là. Donc, Mildred Ann Butler. 1896. Euh. Voilà. <rire> di di Dis-moi pas que c'est pas vrai, on s'est pas trompé sur quelqu'un. Attends, je vais aller chercher vite fait les noms. C'est dur, euh, c'est là, ah, là, Non, mais là, aujourd'hui, c'est euh, un bordel. Euh, faire Amelia Linderbahn, c'est bon. bon. Mmh. Euh, Mildred Ann Butler, c'est bon. bon. Et la première, c'était... Euh... Irene Codreano. Et Irene Caudreano, c'était 1900 pour moi. Quelque mmh, chose comme ça. C'est possible, c'est possible, d'accord. Elle est née en 1985. Là, elle est là. Irene Caudreano, 1921. Pourquoi il y a marqué elle est... Elle, est née... elle est morte en 1985, pardon. Elle est née en 1896. C'est bon. C'était dur, hein. Bon, excusez-nous, hein, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dérivé. Euh, on a tourné un peu autour de, de la frise, hein. c'était dur. <rire> bon, en la tout fatigue. cas, j'espère que ça vous a plu, euh, pour euh, ceux et celles qui, euh, qui découvrent <rire> aujourd'hui, grâce à Franck, euh, Brucet, euh, merci pour le raid, en tout cas. Merci beaucoup. Euh, merci euh, Mildred, Anne Butler. Je fatigue. Je vois, ta, ta blague ne marche que à 50%. Là, coup. <rire> <rire> euh, merci Raving Bell d'avoir été dans le train, c'est cool. Merci. Euh, toujours aller voir Raving Bell, hein, comme d'hab. Euh, J'ai fait une commande spécifique aussi pour Franck Brusset, maintenant, du coup. Euh, spécifique de euh, quand, vous, quand on raid... Euh, Franck Brousset, vous, vous allez connaître la, les bails. Euh, voilà, le seul stream politique rationnel de Twitch, bien entendu. Euh, ah ouais. Avec les chapeaux, euh, les chapeaux pointus, euh, enfin les chapeaux pointus les chapeaux, euh, les chapeaux de, de, la, de la bourgeoisie, bien entendu. D'accord. Euh... Et oui, bon, bah du coup, euh, on essaiera la semaine prochaine d'être plus réactif, plus percutant, plus... Plus, plus beaucoup. Ouais, bon après ça arrive hein, des fois qu'on qu on part un peu dans tout. Hein, mais... Des fois c'est compliqué, c'est comme ça. Voilà, je vais regarder qui on va raid. Qui qu'on va raid Ça parle de déboulonnage sur un stream. Il y a la revue de prêche chez Lex Calvin, si vous voulez. Mais il y a Delphair qui, qui revient. Ça fait un moment qu'elle a pas streamé en plus. Et sinon, il y a Shibi. On peut aller voir Shibi of Spade, que je n'ai jamais euh, envoyé. En raidé, plutôt. Sinon, il y a Andalis qui fait du... Bah, si tu veux, tu peux faire des, des, des appels en même temps, comme ça. Qui lit du Hobbs, le citoyen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse euh, Tu peux faire, euh, genre, Andalis, au cas où... Euh, un peu prendre une Un d'exclamation ouais. Andalice avec Y. Comme ça, tu euh, comme ça tu ça me permet de, de faire les deux. Bon, il y a Shibuya qui fait du Dead by ça Daylight. Pas avec deux S, hein. Ah, bah c'est ma faute. Pardon. Merci belle euh, Est-ce que t'as une volonté spécifique Alors, il y a Akikoria et Kaliel qui fait du. avec Delphéa. Mais je pense qu'on va, on va rester un peu dans le même move, hein. On va envoyer sur quelqu'un qui, euh, qui fait de la lecture ou un truc dans ce style peut-être. Ou de l'art. Vous voulez totalement de, un truc où on se libère l'esprit un peu. Comme vous voulez. Moi je me fiche. Comme vous le voulez. Je me fiche. Je me fiche. Bon. Comme tu veux. Bah écoutez, euh, on va aller voir Andalis. Hein. Vu qu'on est à Shotot, on va aller voir Andalis. Parce qu'en plus, c'est de la lecture et c'est bien la lecture pour faire le dos. Voilà, voilà. Bon, si vous ne connaissez pas Andalis, je vous invite à aller, euh, aller euh, bien sûr euh, follow la chaîne. Euh, dès que vous arrivez, vous pouvez aussi euh, euh, dire bonjour, bien entendu, euh, comme les gens polis que nous sommes. Et, euh, et voilà, on va lancer le raid. Euh, D'ici peu, euh, nous serons partis. Euh, merci encore d'avoir été là. C'était euh, un cœur pour vous et c'était aussi des cœurs pour nous. Euh, à la prochaine. Euh, du coup, dimanche, la fin de Life is Strange. Si vous voulez me voir essayer de casser des genoux, de casser des bouches, euh, alors que le je jeu ne veut pas que je casse des bouches et que je casse des genoux, euh, bah, c'est dimanche. Parce que ça va se passer comme ça, je, je, en fait ça m'a très très très très énervé, on peut pas taper les gens. Euh, donc du coup on va voir euh, comment on peut essayer de se, se, se débrouiller pour pouvoir bien casser des gens, sans utiliser de flingue si c'est possible, croisons les doigts. Mm. Euh, voilà, merci, des à bisous. plus et jeudi prochain, bah chronologie, comme d'hab. Salut